Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en Libre, 21e épisode de cette saison. Je suis ravi, encore une fois, de vous retrouver aujourd'hui. Chaque semaine, depuis septembre, quasiment, franchement, on tient une régularité qui est propre et euh, vos retours, qui sont, euh, on va dire, la plupart du temps, quand même, très très bons, bah, me poussent à continuer et à surtout ne pas regretter ce choix de l'avoir repris en perso et je vous en remercie pour ça. J'espère que vous allez bien. La semaine dernière, on a fait une très bonne émission avec Julien Chiez, c'était super, on a pu parler, euh, du coup, euh, bah, euh, du journalisme, du jeu vidéo, de son impact de ce que lui faisait c'était très très très cool et en plus j'avais été un petit peu limité dans le temps donc on s'est dit foutu pour foutu limite dans le temps on fera un épisode 2 j'essaierai de vous caler ça avant la fin de la saison donc euh, voilà pour julien chiez euh, d'un julien à l'autre vous verrez on va passer à quelqu'un d'autre aujourd'hui mais c'est top j'arrive je l'introduirai dans quelques instants avant tout je voulais vous dire quand même que la semaine prochaine j'aurai jdg voilà euh, joueur du grenier Seb de la chaîne joueur du grenier qui viendra euh, se livrer à l'exercice ce sera super je n'ai pas encore préparé du coup mes invités pour les semaines Genre dans trois semaines c'est à dire parce que typiquement je prends une semaine de vacances la semaine du 21 donc malheureusement vous n'aurez pas votre émission mais je reviendrai la semaine d'après si vous avez des, des noms des idées des mecs que vous aimeriez voir vous me dites euh, d'accord dans les commentaires je vois ce que je peux faire pour m'organiser avec ces derniers essayer de vous faire plaisir dans la mesure du possible attention hein, celui qui a commencé à écrire le commentaire si tu me demandes péfute je vais t'attraper voilà je le dis direct je vais t'attraper j'adorerais avoir péfute mais vous connaissez avec euh, le fait qu'il soit euh, pas du tout en france et tout c'est compliqué c'est chaud donc on essaiera de se le faire un jour mais si si tu as commencé à le faire, tu es très prévisible, donc t'inquiète, on y a déjà pensé avant. Voilà pour l'introduction, très content de pouvoir vous accueillir pour l'émission d'aujourd'hui. On va démarrer directement et comme je vous avais dit, d'un Julien à l'autre, on passe de Julien Chiesse à Julien Fébraud. Qui accepté de venir et ça m'a fait super plaisir. Bonjour monsieur, comment vas-tu Salut Zach, bah, ça va super bien, c'est moi qui te remercie pour l'invitation, je suis super touché d'être là, flatté, euh, j'aime beaucoup ce que je vois en ce moment sur les différents réseaux, sur les différentes plateformes de, de stream, je suis ça avec beaucoup d'attention, je suis euh, épaté, impressionné par la qualité de ce que vous faites euh, et, et donc de pouvoir être là, bah, c'est moi qui suis honoré. Merci. Merci beaucoup, Merci. en plus sur un petit plateau qui, vous l'avez vu, et improvisé hein, en fait, habituellement. Il est cool il est... ce plateau. Ça va, il est cool <rire> bah, Il est improvisé, etc. Donc le studio habituel de Zacharym n'était pas disponible, donc du coup pour pouvoir faire quand même l'émission, dédicace aux équipes qui ont monté ça en très rapide, comme ça, pour avoir un rendu final qui je trouve est quand même très correct. Ils ont mis Dieu en plus, donc ça va, Dieu mis, est là, Ils ont mis bien. Michael Schumacher, comme ça, juste là, tout un va peu bien. de décor partout, euh, voilà, c'est cool, c'est cool. Ça va en ce moment, tout roule on est à fond et, et c'est génial, la, la saison de F1 reprend euh, la semaine prochaine et là, on part, je pars demain pour les, les essais de, de Bahreïn, les derniers essais d'avant-saison et week-end prochain, euh, 18, 19, 20, ce sera enfin le premier Grand Prix de la saison sur Canal+. Donc on a très très hâte d'y être. Donc euh, par exemple, moi c'est ce que je te disais en neuf, genre moi, ma saison entre guillemets, c'est sur YouTube, Twitch, etc. c'est septembre à juin, donc on, on approche petit à petit de la fin. Toi, c'est la ça rentrée, commence hein C'est ça, mars, mars à fin novembre, on est à fond dedans, petit break au mois d'août. Et là, on aura, alors, pour l'instant, 22 Grands Prix, puisqu'il n'y a plus de Grand Prix de, de Russie, euh, au vu de l'actualité. Euh, je pense que ce Grand Prix pourrait être remplacé, donc on va peut-être rester sur un record de 23 Grands Prix euh, cette année, très condensé, il y aura la Coupe du monde de foot après, donc c'est pour ça que la, la F1 va s'arrêter avant fin novembre. Mais ouais, on est parti pour un, un grand périple et, et on a hâte, on a hâte. Et ces semaines avant, toi, ça t'a fait du bien un petit peu de pouvoir peut-être couper, te recentrer après une grosse saison 2021, très chargée en ouais. actualité, très chargée en rythme également. Le rythme était super élevé de ces derniers au niveau des Grands Prix, tout ça, ouais. euh, mais également, euh, euh, on va dire, en controverses diverses et variées, tout ça, ça t'a fait du bien de pouvoir couper quelques temps Ouais, il a fallu sortir de cette saison euh, folle euh, l'année dernière, couper un peu euh, l'hiver dernier, et c'est vrai, absorber tout ce qu'on avait vécu, et puis dès le mois de janvier, en fait, commencer à se remettre dedans, puis l'actualité, ce qui est dingue avec la F1, c'est que ça ne s'arrête jamais. Tous les jours, il se passe un truc en F1, que ce soit sportif, extra-sportif, politique, humain, people, enfin, il se passe toujours quelque chose en F1, donc euh, on pourrait ne jamais s'arrêter, de temps en temps, il faut couper un tout petit peu, je pense que tu sais ce que c'est, il y a besoin oui. pour, être, pour revenir frais, pour avoir des idées nouvelles, fraîches, et derrière, on repart au taquet, quoi. En plus, c'est un petit peu à la, à la manière d'un foot où, par exemple, quand le sport s'arrête, bah, les transferts commencent et ça dit C'est ça Deux mois de. Enfin, en tout cas, dans l'actualité médiatique, aucune tout temps, pause. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, ouais. Mais c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. Français. Et ça toi, t'as réussi T'es parti où, par exemple, comme ça Là, bah, Noël en, en famille, en Bretagne, puisque moi, je suis breton, donc je retourne aux racines, aux sources pendant l'hiver. Et puis là, j'ai passé quatre jours en Laponie. Je suis allé faire un stage de pilotage sur glace. J'ai emmené mon papa, c'était le cadeau de Noël que je lui avais fait. Excellent. Et donc, on est allé s'amuser à glisser sur les grands lacs gelés au pays du, du Père Noël, et, et donc voilà, on s'est fait plaisir, Experience et là unique. je reviens, je suis, je suis prêt à enchaîner, donc de, de moins 23, on va passer à plus 40 degrés à Bahreïn, mais c'est très bien. <rire> – Faites attention au ouais. choc thermique ouais. quand même, je, je suppose. Alors, ça quand même, c'est un grand classique, pour, parce que tu as évoqué tes racines bretonnes, donc du coup, on va en discuter directement. Je vais te demander euh, de manière très succincte, qui es-tu, d'où viens-tu, et quel a été ton parcours scolaire alors, je m'appelle Julien Fébraud, j'ai 39 ans, je suis né à Rennes, j'ai fait toute ma scolarité à Quimper, dans le Finistère, et puis j'ai passé mon bac là-bas, et, et derrière j'ai fait une école de journalisme, euh, dans, dans une école qui s'appelle le Studio École de France, qui, était, qui est toujours, qui existe toujours d'ailleurs, euh, spécialisée dans les métiers de la radio et de la télévision, moi à l'époque c'était vraiment que radio, puis maintenant ils ont ouvert un peu plus large à la télé, et donc voilà, j'ai fait leur section de journalisme, radio, et c'est comme ça pendant deux ans que je me suis formé à ce, à ce métier, passionnant et qu'entre les deux années d'école j'ai été faire un stage à rmc et ce qui devait durer deux mois de stage a duré sept ans d'expérience commune à, à rmc et où j'ai eu l'occasion bah, de poursuivre mon apprentissage de ce métier et surtout de partir sur le terrain puisque début 2005 j'ai commencé la, la, la formule 1 mais voilà c'est un petit breton qui monte à la capitale et qui euh, qui tente de réaliser son rêve moi mon rêve c'était de rencontrer ce monsieur là sur le poster ouais. euh, j'ai eu l'occasion euh, d'aller voir mon premier grand prix de formule 1 en vrai en 99 donc j'étais encore fin de collège, je crois. – Oui, il 23 ans, tu avais 16 ans. – Ouais. ouais à peu près et puis là, mon, mon rêve, ouais, ou peut-être la première année de lycée, je ne sais plus. Et puis je, je, je l'aperçois, Michael Schumacher, et, et, et je me dis, c'est dingue cet univers, tout ce que je vois ce week-end-là, en vrai, je voudrais voir ça tous les jours de ma vie. Et c'est ce, ce week-end de Grand Prix de France en 1999 qui fait que des de, études de kiné que je devais faire, le lendemain matin, le lundi matin, je ne sais pas comment, mais je veux que ma vie se soit en Formule 1. Et et, euh, et donc, évidemment, je n'aurais pas été pilote, je n'aurais pas été ingénieur, j'étais nul en maths. Mais voilà, je parlais pas trop mal, je savais m'exprimer. Le lundi, je saoulais mes camarades d'école en leur racontant les grands prix avec plein de détails, plein de passion et tout. Et, euh, et là, à partir de, de, de ce week-end-là, à Manicourt, je me suis dit, je, je veux bosser en F1 coûte que coûte. Et de jour-là, j'ai rien lâché pour y arriver. C'est drôle quand même la bascule que tu peux avoir sur un... Ah, mais ça fait cliché de dire ça, mais c'est un déclic, un vrai vrai déclic. Quoi. Et le lundi, y a, ça peut paraître presque prétentieux, mais je n'avais plus aucun doute, j'étais certain que j'allais bosser en F1. Je ne savais pas comment, je ne savais pas le temps que ça me prendrait, les efforts que ça me prendrait, mais il n'y avait pas d'autres possibilités. Ma vie, ça devait être en Formule 1. Donc ça m'a tellement motivé, tellement boosté que ça m'a aussi porté jusqu'à mon objectif. Quoi. Mais après, de toute manière, parce que pour le coup, sur euh, cette passion-là, il me semble... – Tu as déjà été un petit peu conditionné, je crois ah, que oui, ton oui. père était lui-même un sûr, pilote ouais. de rallye amateur. – Ouais, c'est ça, mon, mon père faisait du, euh, du pas mal de rallye raid comme le Dakar, euh, du, du rallye cross, qui est une discipline plus connue dans, dans le Grand Ouest, donc c'est sûr que la fibre du sport auto, je l'avais déjà. La Formule 1, je la regardais depuis que j'avais 9-10 ans à la télévision, les années où Michael Schumacher est arrivé en Formule 1, 91-92, euh, mais le, le fait d'aller en voir un en vrai, d'entendre le son des moteurs, de les voir, de… C'est Disneyland hein, pour les, les femmes, de, les fans, et les femmes aussi d'ailleurs qui sont fans de Formule 1. Mais voilà, de voir les camions incroyables, de, les motorhomes qui sont des grandes structures dans lesquelles ils reçoivent. Enfin, tout ça, c'est magique en fait. Et puis d'apercevoir en vrai nos idoles. Et on n'a plus envie de les quitter, quoi. Et moi, le lundi, j'étais presque en deuil. Hein. Ouais, C'est fort sûr. comme mot, mais je redescendais d'un week-end de rêve et je me disais, la prochaine fois, ce sera peut-être dans un an seulement. Et j'ai non non, je, je veux plus de ça, je veux que ce soit tous les jours. Alors très souvent ici, tu vois, dans un corps libre, j'ai la chance d'avoir... on a beaucoup diversifié, mais j'ai d'abord eu beaucoup de streamers, ouais. de youtubeurs, des choses comme ça, qui vont directement, par exemple, tu vois, pendant leur enfance, peut parler de euh, leur passion pour le jeu vidéo, tu vois, machin. Ouais. Euh, toi qui viens peut-être d'un autre monde, est-ce que... Comment tu T'étais quel genre d'élève en je... cours comme ça au collège, au lycée, <rire> compagnie, si tu t'en rappelles, bon, je pense que tu t'en rappelles J'étais <rire> comment T'étais studieux Julien, quand tu étais jeune non, alors studieux non, euh, hyperactif depuis que je suis enfant, mais vraiment hyperactif. Donc je bouge beaucoup et je parle beaucoup. Donc j'ai des carnets de liaison remplis de bavardage, bavardage, bavardage, distress et camarades, bavardage, bavardage. Que ça. Donc j'ai jamais été... Euh, impoli, même si ça peut être une forme d'impolitesse, c'est vrai de parler pendant que le prof. Mais je pouvais pas m'en empêcher. Fallait que je commande ce que je vois, fallait que je raconte. J'avais toujours quelque chose à raconter à mon voisin ou à ma voisine. je me tournais, je faisais rire tout le monde. Je, voilà. Mais après. Comme j'étais pas mauvais élève, je bossais ce qu'il fallait, j'avais la moyenne ou des fois un peu au-dessus. Ça passait, quand il fallait mettre le petit coup de plus à la fin du trimestre, je le faisais, pas de souci. Mais autour de ça, j'étais beaucoup plus intéressé par ce qui se passait dehors, par ce que faisait un tel, un tel. Et au fait, t'as vu ça ce week-end à la télé. – j'avais déjà l'esprit wow. un peu… – Ouais, observateur et, et commentateur. J'étais déjà commentateur et je sais que j'avais besoin de faire rire les gens, c'était mon truc. Pour me faire aimer des gens, il fallait que je les fasse rire et j'aimais ça en plus. Donc voilà, j'avais de la chat je faisais rigoler, et euh, et, et, mais du coup, ça saoulait mes profs. Parce que j'allais dire, ça, c'est un genre de truc ben où ouais, ils, selon ouais. le point de vue où on se passe, on t'aimait beaucoup sans déguster. Mais, mais j'étais sympa, donc les profs, à la fois, ils m'aimaient bien, mais ils disaient, Julien, tu nous, tu nous saoules, quoi, arrête, le, tu parleras à la récré, tu parleras... Mais là, c'est les cours, c'est pas toi qui parles, là. et c'était dur de tenir et au fur et à mesure ça a peut-être évolué ça ou tu es resté comme ça même jusqu'après tu sais à, à maturité ouais. un peu à 18 19 moi je peu. suis un grand enfant encore <rire> donc, euh, donc je crois que jusqu'au bac je crois que jusqu'au bac été un peu saoulant. Euh, j'ai levé le pied quand quelqu'un m'a dit un jour un autre élève m'a dit là tu m'empêches de travailler et j'ai oh ouais, là je viens okay. ça ça se fait pas quoi donc euh, cette personne je me suis rendu très bien d'elle elle a bien fait de me le dire parce que je me suis dit OK euh, c'est bien d'être sympa mais il y en a d'autres qui ont pas besoin de t'entendre en permanence et qui ont besoin de se concentrer plus que toi peut-être et ça t'as pas le droit, de, les, as pas le droit de, le, de rentrer dans leur espace entre guillemets quoi. Donc ça ça m'avait calmé. Plus que le, le, plus que le carnet de liaison. <rire> C'est bête parce que tu vois, genre on en parlait avant pour le week-end, mais là aussi, tu vois, de temps en temps, euh, une parole, une phrase. Ouais.. Une un petit truc comme ça, ça peut te même 20 ans plus tard t'en rappeler. cest te dire que là ça m'a fait prendre conscience ouais. de certaines choses puis je suis pas un méchant donc euh, moi le but c'était pas d'embêter les gens Bien sûr. au contraire c'était je te dis euh, besoin d'être aimé des gens besoin de les faire marrer et tout ça euh, donc forcément le jour où on dit bah non là tu m'embêtes et là tu entre guillemets tu me fais du mal quelque part tu dis oh Julien calme-toi voilà c'est une compétence qui même euh, tu vois savoir discuter savoir euh, en groupe tu vois je te dirais avec ouais. des gens euh, les distraire ou à peut-être amener de l'attention, du rire des choses, mm. c'est une compétence qui t'aide de ouf, en général, pour ouais. t'intégrer assez bah, facilement, ou que t'ailles, en fait. Ouais, ouais. Et moi, j'adore observer les gens, et, euh, et les regarder évoluer, les... Et, et je suis très curieux de nature alors des fois on dit que c'est un vilain défaut la curiosité mais j'aime bien que les gens me racontent leur parcours mais j'aimais déjà ça à l'école j'aime encore plus aujourd'hui c'est mais pas forcément un pilote de formule 1 ça peut être n'importe qui dire racontez moi c'est quoi ton, ton parcours d'où tu viens qu'est ce que tu fais il y a des choses intéressantes chez tout le monde vraiment donc je, je peux harceler de questions des gens juste pour comprendre ce qu'ils font quoi sur, sur youtube ou, ou peut-être en podcast tu t'écoutes de temps en temps ouais, du bien coup, sûr. des parcours non, mais moi, plans, euh, des choses comme ça moi il a le, le problème des, des, des, des plateformes comme YouTube, c'est que tu commences à 20h à regarder une vidéo et à 5h du mat, t'es parti sur un autre délire parce que t'as as pris toutes les suggestions sur le côté. Tu dis ah non mais c'est quoi ce métier ah mais c'est quoi ce truc -là ah mais il fait quoi ce mec là ah ouais mais il fait ça aussi puis tu tu regardes là tu fais ah ouais ça fait 5 heures que j'y suis quoi ok. C'est bien de se mais faire mais voilà. de temps en temps Ah comme oui ça, mais c'est bien c'est bien. Donc du coup euh, comme tu le disais t'étais prédestiné plutôt au début en tout cas à être kiné ouais. voilà bon. C'est pas exactement la même euh... chose <rire> que commentateur, mais après, derrière, si tu nous l'as dit, tu as fait euh, du coup, euh, euh, comment ça s'appelle, le Studio France Studio École de France, ouais. Studio École de France, pardon. Euh, à ce moment-là, quand tu arrives l'année du bac, au moment où du coup tu te dis l'année prochaine, j'aimerais mmh. faire le Studio École de France qui est une école privée, comment ça s'est passé au moment d'aborder, par exemple, ce sujet avec tes parents à l'époque, et pour toi, au moment d'intégrer cette école qui, du coup, t'a prédestiné derrière, à commenter – Il y, y a deux facteurs, il y a le fait de payer ses études, et payer ses études c'est payer l'école, payer son logement à Paris, euh, vivre, vivre à Paris, et, et ça coûte très cher. – Tu vois l'ambiance un euh, indien dans la ville d'un ah, gamin eh, de Provence loin, qui arrive loin, hein, à c'est un, un, un classique. – Alors je ne suis pas allé escalader la tour Eiffel, <rire> mais euh, il <rire> fallait bosser quoi, et donc bah, je faisais mes études soit le matin, soit l'après-midi, selon que j'étais en première ou deuxième année, mais euh, sinon j'allais bosser, il y a une période, j'avais cours de 10h à 14h dans mon école, de 16h à 23h, j'étais à RMC en stage. Okay. Et de minuit à 6h du matin, je faisais les, les flash infos sur Autoroute FM, okay. qui est au Pont de Sèvres, je ne sais pas s'ils sont toujours là-bas. Donc les, les radios d'autoroute que vous entendez, la 107.7, je faisais ça la nuit. Et donc je revenais dormir chez moi 2-3h et je repartais à l'école. Heureusement, j'habitais à, à 5 minutes à pied de mon école. Et j'ai tenu 6 mois comme ça, mais parce qu'il fallait que je gagne ma vie pour payer mon studio. Donc quand tu vis dans 15 mètres carrés à 700 euros par mois, tu fais... Euh, comment on va faire C'est ça. Heureusement, mes parents euh, m'aidaient un petit peu. Ils sont pas riches, hein, mes parents, mais bah, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Et puis moi, je m'étais au bout. Et puis les vacances d'hiver, j'allais, euh, je bossais, je vendais des CD dans un supermarché. Donc euh, je me souviens j'étais au champ de vignes Mongeron salut les gars euh, il y en a et, toujours qui se reconnaîtront, donc je ah voilà, des non, ça leur fait salut, <rire> voilà donc je prenais mon RER le matin dans un froid glacial et j'allais vendre mes CD toute la journée euh, en tête de gondole euh, voilà euh, bon bah, c'était pas super funky hein, comme métier mais au bout de 15 jours tu avais amassé suffisamment d'argent pour te payer quelques mois de loyer quoi et c'est comme ça que tu tiens quoi et tu te dis tu as tellement envie d'y arriver que tu j'ai pas envie de dire tu es prêt à tout mais c'est presque ça, quoi. Tu te dis je ne lâcherai pas, je ne vais pas arrêter parce que j'ai plus les moyens de payer le loyer, je trouverai des solutions quoi. Et donc tu bosses, tu bosses, t'arrêtes pas et puis euh, même si tu es crevé en fait, tu es heureux de faire ça parce que c'est des belles années quoi. Ce rythme là de 2 3 heures de sommeil combinant études, oh, hein. stage et travail tu poste 6 ouais. euh... mois. Moi j'ai tenu six mois et au bout c'est même le patron à l'époque de, de FM, qui me dit Julien, on arrête, il n'y a pas de souci mais moi je veux pas qu'à un moment donné en, en, en pleine nuit, on te retrouve étalé au milieu du studio parce que tu as fait un malaise ou un truc comme ça. Donc il faut que tu faut, faut que tu lèves un peu quoi. Donc euh, mais même moi j'étais arrivé au bout six mois comme ça c'était mais je regrette rien au contraire c'est tellement formateur je veux dire ça te maintient en appétit ça te donne envie d'y arriver encore plus quoi et c'est à ce moment là peut-être que peut-être un peu après, ton stage à RMC s'est concrétisé sur un truc. Parce que j'avais écouté, du coup, pour à cette euh, ouais. émission, j'ai écouté plein de trucs. Euh, j'ai appris plein de trucs. J'ai appris, par exemple, que quand tu es sur un plateau, tu pas qu'il y ait les bouteilles sur le plateau. Oui, la table. merci d'être arrivé par, par terre. <rire> ah, je, suis un des, je suis un fou. Hein. Le souci du détail, monsieur. Mais j'ai aussi appris, du coup, que tu avais commencé ton stage en août 2001 à RMC, que tu es ouais. rentré définitivement, du coup, en août 2002. Ouais et donc du coup euh, euh, non, je suis non je suis rentré à l'école de journalisme fin 2001 ouais. après les attentats mm -hmm. euh, octobre 2001 j'ai commencé mon stage euh, juillet août 2002 après une coupe du monde okay. la coupe du monde venait de se terminer de football d'accord et donc voilà ce qui devait ah, s'arrêter au mois de 2003, septembre ou ouais. octobre Bien et après ils m'ont engagé en 2003 ouais, et donc du, du coup c'est ça ça ça fait une transition euh, autoroute FM après derrière peut-être ouais, quasiment de plus. Ouais, euh, ça c'était même ouais ouais c'était c'était de la folie parce que il euh, y avait ça il y avait euh, il ouais, y a eu tellement de jobs que j'ai accumulé mais mais oui, oui, RMC, ça restait le socle important parce que le week-end, il y avait la Formule 1. Et donc, je venais en plus de mon stage euh, le week-end pour euh, être là, présent sur la F1, leur montrer que je connaissais, que j'avais envie et, et qu'un jour, j'ai ma chance. Et c'est ce qui s'est passé d'assistant en régie sur les Grands Prix de F1 le week-end. Euh, quand ils m'ont engagé en 2003, je suis resté longtemps assistant d'émission, etc. Mais début 2005, il y a eu la petite fenêtre de tir où on m'a dit, allez, vas-y, c'est ta chance, fonce. Et, et c'est de là que tout est parti. Mais c'est vrai que j'y étais euh, euh, en semaine et au et en week-end, parce que le plus important pour moi, c'était d'être là le week-end à RMC pour les, pour les Grands Prix. Quoi. Et tu étais assistant d'Alexandre Delperier, c'est ouais, ça les... Ouais, ouais. c'est ça. Alexandre Delperier et Patrick Tambay commentaient les Grands Prix de Formule 1. Alexandre avait également une émission de, de divertissement sportif le soir, donc j'étais assistant sur cette émission. Et, euh, et on n'arrêtait pas. Tu étais à l'édito Tu faisais quoi exactement À l'édito... À... Les producteurs d'émissions s'occupent de faire en sorte que tout se déroule bien, euh, qu'on a nos invités au standard qui sont calés parce qu'on prenait beaucoup d'auditeurs, c'est un peu la signature des RMC aussi. On faisait des jeux. Donc, moi, je gérais la liste des cadeaux à envoyer à tous ceux qui avaient gagné dans la soirée. Enfin, euh, si on en avait 2006... un répondeur à l'époque, ouais, les... alors là, vous étiez pas né, mais il y avait un répondeur téléphonique où les gens laissaient des messages. Ouais. Donc, je triais oh. 200 messages tous les jours pour en sortir les meilleurs. Et tout oh, ça. Et ben ouais, mais tu ça, devais job. entendre des horreurs des fois. Il y avait des trucs. Ah. Il y a des gens qui se trompaient de répondeur, donc qui appelaient Brigitte Laet. Donc, j'avais les messages oh. de problèmes <rire> sentimentaux <rire> ou sexuels. Je dis, non, c'est pas le bon répondeur. c'est pas ici. Voilà, voilà. Et puis, moi, gentil comme j'étais, quand l'émission se terminaient genre à 23h, il y a eu une période où je n'étais pas à autoroute FM, je restais finir de bosser et le standard sonnait encore et je décrochais. Et J'avais des gens qui avaient besoin de parler parce qu'il est tard, ils n'ont pas, pas le moral et donc j'écoutais des gens me raconter leur histoire à minuit <rire> et je euh, leur dis, L'émission est finie, hein. Oui, mais moi, vous savez... Euh, »« Bon, bah, j'écoutais et puis... <rire> » Enfin, à côté de ça, si en 2002, vous avez jamais reçu votre cadeau et que vous avez lié sur RMC, <rire> euh... vous il savez, pas... le bureau des plaintes va rouvrir, hein on a... Mais il nous est arrivé des histoires de dingue. Euh, on a eu... On a eu deux cadeaux où je me suis dit, oh là là, ça va être exceptionnel. – Les problèmes. – Non, un cadeau. On fait gagner un jour un stage de pilotage. Et c'est vraiment un beau truc, un gros cadeau. Et euh, ça dure toute la semaine, il y a un concours, et la finale, c'est le vendredi pour gagner le stage de pilotage. Et donc, il y a plein de gens qui jouent, et on a nos finalistes. Et le gagnant, je ne sais plus, un monsieur gagne. Et je le récupère après l'émission en antenne pour dire, bravo, c'est génial et tout. Et il dit, ouais, euh, j'avais des questions pour le stage, ça se passe comment Je ne sais pas, j'ai pas tous les détails, mais c'est sur un circuit vous allez avoir des moniteurs. Euh, ah ouais, d'accord, mais euh, j'avais une question, est-ce que je peux venir avec mon chien oh, Je dis, ben oh, oui, mais il ne faut pas qu'il soit dans la voiture. C'est va... pas super pauvre, pratique, quoi. Le pauvre, il va se faire trimballer, il me dit, oui, mais comme je suis non-voyant, c'est pas vrai, c'est un non-voyant qui a gagné le stage de pilotage. J'ai dit, mais monsieur, euh, comment on va faire, parce que comme vous êtes non-voyant, vous pouvez, enfin, c'est pas possible, là, on a un, on a un problème technique. Il dit Oh, bah, c'est pas grave. Euh, euh, oh, je suis déjà tellement content d'avoir joué. Je Ce sera impossible de vous faire faire un stage au volant. Ouais, bah, euh, oui, c'est impossible. Si on serait sur un lac gelé de 100 km. Euh, bah, on vous laisserait faire, oui. Mais là, non, sur un. Il me dit Oh, bah, c'est pas grave. Envoyez-moi ce que vous voulez. Donc, on n'a pas pu lui faire gagner le stage. Et je regarde et on est en fin de mois. Il n'y a plus de cadeaux. et Le seul truc qui me reste à lui envoyer, c'est une paire de rollers. Et je lui ai envoyé des rollers. <rire> des rollers à malvoyants. Et... <rire> Non-voyant. Et du coup, forcément, je me suis imaginé ce monsieur avec sa paire de rollers, son chien qu'il voulait emmener au stage de pilotage, et j'espère qu'il va bien et qu'il n'a pas à chausser les rollers dans, en centre-ville. Enfin, <rire> ouais, il ne me restait que ça, et, mais il était tellement gentil, ce monsieur, de oh dire « envoyez-moi oh, bon, ce que vous voulez ». Donc ça, c'est l'anecdote, des... j'avais ça à gérer, notamment. Voilà. – <rire> Ça me fume Oh, bordel Non, mais C'est assez beau, c'est assez même inspirant d'entendre, tu vois, le, le fait que es monté petit à petit les échelons, donc, donc comme tu disais, stagiaire à de petites, petit à petit, de plus en plus intégré, ouais. notamment que tu je venais même des fois le week-end quand t'étais pas obligé tout ça machin Et quand t'as faim tu vas t'es prêt à ça va rendre un peu un indispensable ouais c'est tout c'est je, je le dis des fois à des jeunes auprès desquels je, je peux intervenir c'est tout le temps être disponible, alors le plus possible, voilà, être prêt à bouger, être très mobile, être prêt à quitter un peu son cocon, des fois familial et tout, euh, être dispo, être mobile, c'est deux, deux qualités qui font que bah, quand vous êtes un employeur, vous dites ok, lui on l'appelle à n'importe quelle heure, il dit ouais je suis prêt, je viens. Déjà des gens comme ça, dans n'importe quel domaine, impact hein, que dans le journalisme, dès que tu montres à des patrons que tu es prêt, bah, les gars, ils ont envie de te prendre de aussi, ouf, ils disent, euh, ouais, ok, lui, on peut lui faire confiance, on sait que si on appelle, c'est pas, ouais, mais là, j'ai le mariage de ma mmh. cousine, non, c'est, j'arrive. Voilà. Moi, j'ai ça... toujours été comme ça. Alors, moi, tu vois, c est, c est, c est... Alors c'est vraiment une mentalité sur laquelle j'adhère total. Faut quand même faire attention parce que c'est vrai qu'il y en a certains, ils jouent de ça pour exploiter du ouais, coup des jeunes bien sûr, qui ont je la sais, niac, vois, donc C'est toujours une frontière qui est difficile, ouais. donc c'est quand même important de le dire. Malgré tout, tu vois, euh, pour un peu euh, relate avec ce que tu dis, euh, personnellement, maintenant, j'engage aussi des gens, tu vois, j'ai mmh. des gens avec qui je travaille et tout. Et c'est vrai que quand il y en a un qui a vraiment ouais. l'envie par rapport à un autre qui fait peut-être le minimum syndical, ou ouais. qui n'a pas spécialement d'un truc que j'appellerais de la bonne volonté, tu vois. Ouais. donc sans forcément, allô, il est une heure du matin, t'es dispo, ah, bien sûr. mais tu vois, ça se sent dans le évidemment. travail, ça se sent dans la manière de faire, ça se sent dans les initiatives prises. Ouais, déjà, ce qu'il faut, c'est voilà, bien faire la mission qu'on t'a demandé. La première, c'est bien la remplir. Moi, au début, c'était de monter des sons à RMC, mmh. c'était le bien faire, bien transmettre, etc. Après, une fois que t'as bien fait ton boulot, c'est pas dire « ok, j'ai fini ». Non, on n'a jamais fini. Donc, effectivement, c'est « qu'est-ce que je peux faire de plus Qu'est-ce que je peux apporter Est-ce que je peux me rendre utile ?» Dire aux gars « si vous avez besoin de moi, je suis là, je suis dispo, n'hésitez pas ». Ça, c'est un état d'esprit, en fait, qu'il faut avoir. Alors, évidemment, faut pas les personnes au-dessus doivent pas en abuser, mais elles doivent sentir que, effectivement, le mec, il a faim, et ça fait souvent la différence. Donc, arrivé 2005, après euh, du coup, quelques années comme ça, en parallèle, euh, l'école, elle se passe bien Tu l'as abandonnée ou tu es allé jusqu'au bout Ça a duré combien de ah ouais, temps C'était deux ans, je suis allé au bout, j'ai eu mon diplôme fin, de, euh, fin juin 2003 et AMC m'a engagé juillet 2003. Donc, ça, ça a été la, la continuité. Excellent. Et donc, du coup, arrive 2005 et après deux, trois années comme ça à assistant, édito, euh, tout ça, machin, arrive la première fenêtre de tir – Le moment où on te propose de commenter ?– Oui, en fait, notre envoyé spécial sur les Grands Prix euh, nous dit à une semaine du Premier Grand Prix, j'arrête, je, je pars sur un autre job qui, est, euh, qui était à l'époque le GP2, donc l'antichambre de la Formule 1, mais il nous annonce ça à une semaine du Premier Grand Prix, et donc c'est euh, ben, un, un peu tard pour, pour prendre des décisions, pour envoyer quelqu'un en Australie, le Premier Grand Prix c'était en Australie, oh en plus, oui. donc ça faisait un peu loin, et on me dit écoute julien tu vas commenter le premier grand prix en studio à paris avec alexandre et patrick donc je me suis retrouvé à commenter j'avais jamais fait d'antenne à rmc donc c'était mes, mes premiers moments d'antenne sur rmc et euh, ça se passe bien et on me dit bah écoute euh, peu de temps après on me dit tu vas partir sur deux grands prix mais malheureusement j'avais accepté un autre poste dans la maison donc on me dit on, tu vas faire deux grands prix sur place mais après il y aura un remplaçant et donc je suis allé faire malaisie et bahreïn sur place quelques semaines après la folie bah ouais Et puis je, à la fois je me dis ça se trouve ce sera mes deux seuls grands prix dans ma vie de reporter sur place, donc je voulais ta carte à fond, même s'il doit y en avoir que deux, bah, fais-les bien. Et puis effectivement, quand je rentre, je suis remplacé par quelqu'un d'autre, mais qui fait pas trop l'affaire. Et au bout de quatre grands prix, le grand patron de AMC me dit "Écoute, ce coup-ci, c'est pour toi. Tu pars définitivement. Tu, tu laisses le poste qu'on vient de te confier. On sait que c'est ce que tu veux le plus au monde, et tu deviens notre, notre envoyé spécial." Donc de deux grands prix que j'ai fait euh, début 2005, j'en suis à trois. 312 maintenant, donc il y a eu 310 grands Prix de plus que prévu. Donc il y a eu beaucoup de rab. Ça consistait en quoi reporter à l'époque sur place Tu prenais des images, la température, des interviews Ouais, non, on commentait les grands Prix à la radio, donc moi je partais avec beaucoup de matériel de HF parce que j'allais sur la grille de départ et on était en direct, on faisait les qualifs et la course en direct sur RMC et donc on commentait les grands Prix, donc j'avais une cabine de commentaires sur place et évidemment pendant les trois jours j'allais faire des interviews, des sons, des reportages portage la grille de départ le dimanche avant, le, avant la course, puis après je remontais dans, dans ma cabine de commentaires et on commentait à trois avec Patrick et Alex à Paris et moi sur le terrain, c'était ça. Et le faire à la radio, ça avait une saveur particulière parce que sur une des interviews où, où tu en parlais, tu disais à la radio tu dois tout commenter tandis ouais. qu'à l'image, de temps en temps, l'image comment à ta place, ouais. en quelque sorte, tu dois la laisser vivre. À ce moment-là, en 2005, 2006, quand tu t'as jamais euh, trop commenté, euh, alors bien entendu, euh, tu as été formé à ça, ouais. mais euh, c'était comment un petit peu la, la saveur, la chose Il faut apprendre à se lâcher. Alors, se faire confiance au début, c'est très difficile. Moi, en plus, j'ai toujours été un peu victime du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire okay. que jusqu'à Canal+, quasiment, je me suis toujours dit que les gens allaient se rendre compte que j'étais nul et qu'on allait finir par me dire « vous êtes gentil, monsieur, mais au revoir ». Et donc, je me disais, voilà, j'avais un, un petit manque quand même de confiance, et, euh, mais il faut réussir à lâcher prise à un moment donné, c'est-à-dire absorber toute l'info que tu reçois, les émotions que tu reçois, et se lâcher, se faire confiance et, et les retranscrire à l'antenne. Et comme tu disais, en radio, tu ne peux pas laisser de blanc, parce que même si beaucoup de personnes... Regardez les images de télé et mettez notre commentaire radio. La radio, à la base, c'est le mec en voiture. C est c est... Voilà. Donc, il faut tout décrire. Donc, C'est vrai que le processus du commentaire radio, c'est vraiment d'imager au maximum l'action pour que la personne qui n'a pas les images puisse vraiment avoir une vision de ce qui est en train de se passer sur le circuit. Alors qu'en télévision, l'image est là, donc ça ne sert à rien d'expliquer que la voiture roule. On voit très bien qu'elle roule. Donc, dis-nous autre chose, raconte-nous autre chose ou laisse l'image parler d'elle-même puisqu'elle est au départ. Par exemple, ce qu'on fait sur Canal+, c'est qu'on ne commande pas le départ parce que c'est super puissant comme moment et que l'image se suffit à elle-même. Donc on laisse nos abonnés vivre le départ. C'est pour ça que je leur donne rendez-vous au premier virage. C'est que à partir du premier virage seulement, on commence à parler. C'est fabuleux. <rire> moi, moi, je te le disais en neuf juste avant, euh, j'ai suivi pour la première fois une saison de F1 complète cette année, donc ouais. en 2021. Euh, je suis un enfant de la génération Netflix, mais on en reparlera juste après. Et, euh, et ce rendez-vous au premier virage, du coup, je l'ai découvert cette année. Et le moment de, de tension et de stress que ça te met avec du coup les feux qui commencent à ouais. partir et le démarrage, et la vous qui envoyez derrière, des tu vois, pour analyser euh, oh, un départ raté, avancé, tout ça, machin, non, non. une réussite, l'un qui gagne une place sur l'autre, ça Pff. mais en fait, c'est le fait d'être allé voir en vrai des grands Prix, et c'est une chance, parce que ça coûte cher, hein, des billets pour un Grand Prix, mais d'avoir vécu ça en vrai, donc quand tu es dans une tribune, t'as pas de commentaires, donc de voir les, les monoplaces arriver sur la grille, c'est une tension énorme, c'est un moment très puissant. Ils sont tous là, ils sont sous tes yeux, il y a 20 voitures, donc tu as 20 000 chevaux sur la grille de départ, et tu sens que c'est le moment fatidique, quoi. Et donc, d'entendre les moteurs monter en régime juste pendant que les feux s'allument et les voir partir, une Formule 1, ça fait le 0 à 100 km h en, en une seconde et demie. Donc, c'est des fusées, les voitures. Donc, cet instant, il est extraordinaire. Et c'est vrai qu'à Canal, on avait décidé que c'était un moment sacralisé, qu'il fallait laisser vivre à nos abonnés, ce moment-là. On est du premier Grand Prix en 2013 jusqu'à aujourd'hui et encore pour les années à venir. On ne touchera pas à ce moment parce que c'est le moment le plus... Peut-être le plus fort d'un Grand Prix, pas toujours, mais c'est un moment fort et il n'appartient qu'aux abonnés à ce moment-là. Et même nous, pendant qu'on quelques instants, on a les yeux sur la piste euh, avec Jacques Villeneuve, mon, mon compère, on, on, on est spectateur pendant quelques instants. Alors, tout de suite, nous, nous on prend des infos pour pour pouvoir alimenter notre commentaire quelques secondes après. Mais pendant quelques secondes, on est spectateur comme tous nos abonnés et on profite. Sauf que nous, juste après, il faut qu'on retourne au charbon. Bien mais, sûr. Mais voilà, c'est un moment magique. Tu même, tu dis retourner au charbon, mais tu sais que tu commentes. Donc ouais. tu Ouais. Au bout d'un moment, quand, au bout de 50 mètres, c'est déjà passé potentiellement quelque chose, une aspiration, ouais. un truc. Ouais, ouais. T'as envie de le dire, tu vois. Et des fois, on... il, y a, il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Donc, il est arrivé plusieurs fois qu'avant le premier virage, on reprenne la parole parce que, comme tu dis, il se passe un truc. Mais sinon, on essaie de se tenir un Bien peu. Sûr. Et tu vois, j'ai commenté avec Franck Montagny le, le Grand Prix d'Italie l'année dernière. Et euh, alors Franck, il a eu zappé que Et donc, deux secondes après le départ, <rire> et puis je regarde genre, mais qu'est-ce que tu me fais Et puis il me fait, oh, désolé, oui, j'avais oublié. Mais il le dit à l'antenne. Je dis, non, mais allez-y, Franck, c'est parti, on y va. donc euh, parce parce qu'il avait tellement envie d'aller bah voir truc. Bah oui, bah oui. Mais c'est Mais exactement, mais moi ça j'adore. Avant de repartir comme ça, Canal, avec Jacques Villeneuve et tout, on va en parler, il n'y a pas de problème. Euh, J'ai vu que du coup, après euh, quelques années chez RMC, en 2009, Europe 1 reprend les droits du coup, euh, de diffusion radio. Ouais. Et toi-même, je crois que tu suis Alexandre là-bas, ouais. c'est ça Oui, absolument. Alors, avant qu'on parle de ce passage de RMC à Europe 1 qui aura duré, je crois, deux ans, mm. euh, on a parlé du fait de commenter à la radio, tout ça. Mais en 2005, 2006, 2007, alors que par exemple la F1 était encore diffusée en clair même si les radios, bien sûr, tu l'as dit, euh, c'est des gens qui n'avaient pas les images dans la voiture et tout ça. Ouais. Ça va, il y avait vraiment quand même beaucoup de suivi. Ah ouais, ouais c'était très, ouais, ouais, très suivi. Et je te dis, beaucoup de gens nous disaient mais on, on coupe le son de la télé et on, on met le son d'RMC. Donc c'était évidemment très touchant. Et, et, et, et voilà. Mais oui, les gens écoutaient beaucoup sur RMC. On avait des émissions de débrief et tout ça où le, beaucoup de gens appelaient. et ouais, ouais, on avait, on, ça, ça marchait bien, hein, Excellent. ça marchait super bien. Ah, ouais, Excellent, ça fait super plaisir. <rire> et donc du coup, le passage RMC à Europe 1 quand ouais. en 2009, les droits passe d'une à l'autre, ça, ça s'est passé comment pour Alors, ça... non, RMC a continué à garder les droits, mais c'était plus des droits exclusifs, donc d'autres radios pouvaient les okay, avoir aussi. Partagé. Donc c'était partagé, Autant absolument. partagé. ça s'est ah. passé comment, ce, ce, cette moi, transition c'était le, le moment, je venais quasiment de passer 7 ans à RMC, donc j'y étais rentré en stage, euh, c'était ma première expérience professionnelle, on va dire que le moment était venu peut-être de vivre une autre expérience, Europe 1 m'a gentiment proposé de, de venir, voilà, J'ai eu envie de voir une autre maison, de voir d'autres façons de, de, de faire, ça se passait super bien à RMC, mais voilà, le moment était venu de, de vivre une autre expérience professionnelle, d'autant que c'était ma première avant à RMC, donc voilà, je suis allé dans une grande maison qui est Europe 1, euh, et, euh, et c'était l'occasion de, voilà, de voir d'autres personnes, d'autres façons de faire, et, et ça a été une super belle expérience aussi, ouais, deux, deux saisons là-bas, très, très, très enrichissante, et, euh, et, et, et voilà. T'as été bien accueilli quand t'es arrivé là-bas, en plus t'as ah retrouvé, ouais. bah, du coup, comme on l'a dit, des têtes similaires. Oui, oui, oui. puis encore une fois, c'était là aussi assez touchant et flatteur, c'est qu'ils venaient me chercher. Donc c'est pas moi qui ai envoyé mon petit CV en disant « est-ce que je peux ?» Non, ils m'ont rappelé en disant « on aimerait que tu viennes ». Bon, bah dans ces cas-là, t'es pas obligé de dire oui, mais quand ça vient de deux tu sais que voilà, tu vas être bien accueilli, et ça a été le cas absolument. C'est propre, c'est propre. Et je <rire> suppose que ça s'est passé exactement de la même manière qu'à RMC, il n'y a pas eu spécialement de changement Ouais, non, non, euh, j'ai gardé mon, mon rôle d'envoyé de, spécial, de reporter, je partais toujours avec mon, mon gros matos sur les épaules, à installer mes antennes de HF, etc., à vivre ma vie de, de, de, ouais, de reporter de, de terrain. C'est tout ce que j'aimais faire, donc, et c'est ce que j'aime faire encore. Hein. Parce que derrière ça, en plus, si je ne dis pas de bêtises, derrière cette expérience, tu passes à l'équipe, Ouais. donc en 2010, et c'est ce qui te fait un peu rentrer dans... Le monde de la presse s'écrit. Ouais, fin 2010, euh, je, moi je, je pensais pas être capable d'écrire. Et quand là aussi euh, l'équipe euh, m'appelle, je leur dis Mais vous êtes sûr Parce que je crois pas que je sache écrire. Et je me souviens toujours, le patron de l'époque me dit euh, Si tu écris comme tu commentes, ça m'ira très bien. <rire> je dis Bon, bah on essaye. <rire> ah, moi, et il était fois, ouais, ouais, mais encore une fois, moi j'y croyais moins que lui en fait. Et, euh, et toujours ce syndrome un peu de l'imposteur en disant Mais ils vont très vite se rendre compte que je suis nul quoi. Et bah non, ça, visiblement ils étaient contents et donc euh, j'ai passé deux très belles années là-bas, tout se passait très bien et, euh, et on s'apprêtait à poursuivre encore quelques, quelques très belles années jusqu'à un jour de 14 février, jour de Saint-Valentin 2013, où euh, Canal m'appelle en disant on a les droits de la Formule 1, euh, on aimerait que vous veniez commenter sur Canal Plus et, et voilà, il n'y avait pas de mystère, ce jour-là c'était la Saint-Valentin et la, la, le mariage avec Canal, l'amour bah, a, a frappé <rire> à la porte et, et, et, et voilà. Donc, c'était incroyable. Euh, incroyable. Ouais, ouais. c est, c est, dans quelle mesure, cette expérience, tu penses, de presse écrite, a été profitable La presse écrite euh, oblige... Il faut de la rigueur dans tous les domaines, que ce soit en radio ou en télé, c'est est évident. Mais la presse écrite laisse une trace indélébile qui est l'écrit, même si on peut retrouver des vidéos, etc. Mais, ouais, il y a une manière de, presque scientifique. Euh, ce qui est très intéressant en presse écrite, c'est d'aller chercher tous les ingrédients dont on a besoin. On a un peu plus de temps. Euh, en télé, on est en direct, le direct, c'est le direct, tu peux pas t'échapper, si t'es pas prêt, tant pis pour toi, on est en direct, tu dois gérer. Après, c'est écrit, as le temps, tu as besoin d'une information, de retrouver quelque chose, tu vas chercher tes ingrédients, tes éléments, et après, tu fais ta recette et euh, tu t'essayes de faire que le plat soit bon quoi mais euh, oui mais voilà mais tu t as plus de temps donc c'est intéressant de d'avoir de, de, un petit peu ce temps de réflexion de d'apprendre à angler un papier je trouvais le bon angle d'un papier ne ne pas se disperser ce que j'avais peut-être euh, tendance à faire au début c'est qu'un papier c'est normalement c'est un angle c'est une façon de voir une chose comme une trame voilà. en quelque ouais, sorte ça tu peux analyser un match de football et tu peux décider que ton angle c'est comment a joué le psg comment a joué marseille comment a joué Neymar, euh, ça peut être... Euh, quel était le, quel était comment les, les fans et les spectateurs... Oui. C'est des angles, voilà. c'est de cette manière-là que je traite le, le sujet. Donc une fois que tu as bien choisi ton angle, c'est de rester sur cette ligne de conduite et évidemment de l'alimenter avec de l'information. Donc j'ai appris une rigueur que je n'avais peut-être pas par ma jeunesse et mon manque d'expérience en radio, mais là, la presse écrite m'a appris une vraie, vraie rigueur que j'ai gardée, bien sûr, quand je suis passé en télévision. – Mais est-ce qu'après peut-être 5 ans à commenter, à ce moment-là, entre RMC et Europe, hein. ouais. ça a été je sais pas, une bulle d'air, peut-être une expérience sympa, peut-être un rythme de vie que tu préférais euh, C'était le même rythme, parce que je partais toujours sur les Grands Prix, donc ouais. ma vie c'était celle d'un globe globetrotter, et ça, là le rythme était le même. Euh, non, c'était pas une bulle d'air, c'était beaucoup de pression, parce okay. que honnêtement je me sentais pas capable d'écrire, et c'était un challenge énorme pour moi, et, euh, et vraiment, ouais, là je me suis, si je me suis dit si j'arrive à, à survivre à ça professionnellement, Bon, je pourrais encaisser d'autres trucs derrière, parce que franchement, la presse écrite, ça me faisait peur. Et puis, c'était l'équipe. L'équipe, bah, c'est le journal du sport. T'écris ouais, pas euh, dans le journal du quartier, quoi. T'écris euh, dans le plus gros quotidien sportif français. Et, euh, et c'est de la pression. T'es pas, la la du... ouais, pas dans la revue du collège, Non, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. <rire> parce qu'en plus, sur cette période, alors là, là j'ai pu voir, j'avais trouvé ça super intéressant, parce que je le savais pas du tout. voir qu'en 2010 et 2012, pendant ton temps à l'équipe, t'as mm -hmm. pu toi-même conduire pas mal en rallye cross mmh. Mmh. et remporter quelques épreuves, notamment une où tu t'imposeras à... Excuse-moi la prononciation, à l'OEAC. L'OEAC, très bien. En, en 2011, le circuit de ton enfance, ouais. euh, c'était comment cette expérience de conduite Toi qui, je le rappelle, est, est, est issu d'une famille où ton père était lui-même ouais. conducteur, c'était comment Parce que après, on a, prendra un, un autre point, mais c'était ouais, ouais. comment bah, la, le, le pilotage, c'est quelque chose que j'aime par-dessus tout. J'aime de, deux choses dans la vie, entre guillemets c'est commenter des courses et faire des courses et être au volant d'une voiture de course, évidemment, de manière complètement amateur. Et mon papa pilotait. En rallycross, à son époque, il a même été champion de France. Donc, j'étais fière, et je suis toujours très fière de lui. Et c'est vrai que je viens, donc je suis né à Rennes, et lui vivait à Loéac, qui est un petit village à côté de Rennes, à 30 km de Rennes, où il y a un circuit de rallycross qui est très connu dans cet univers. L'étape du championnat du monde fait escale d'ailleurs à Loéac et je l'ai vu gagner là-bas en 91. Donc de gagner 20 ans plus tard, jour pour jour, euh, après mon père, bah c'était un truc incroyable. Et Moi, c'était ma deuxième course seulement dans cette catégorie. Euh, il y avait euh, 45 000 ou 50 000 personnes autour du circuit. Toute ma famille et mes amis étaient là. Euh, c'était totalement inattendu parce que je venais de débuter dans cette catégorie. Donc déjà, rentrer en finale, on était 6 qualifiés en finale. C'était génial. Là, non seulement je me qualifie en finale, mais en faisant la pole position et je gagne la course devant enfin bref devant les ténors de cette catégorie enfin c'était le jour de ma vie le plus incroyable ce que de je dire, à la pas, folie. Ouais, non mais c'est je, je je sais même plus trop comment j'ai vécu les les minutes qui ont suivi mais J'en revenais pas, j'avais gagné. C'est comme un pilote qui gagnerait son premier Grand Prix à Monaco, par exemple. J'imagine. C'est une émotion indescriptible. Et, euh, et ça reste à ce jour, ouais, mon plus grand souvenir. Oh là là. Franchement, la manière dont tu l'as dit en posant le contexte de ouais, pourquoi c'est extraordinaire, là, tout je était, le -même. Jour, Mais c'était le jour parfait, quoi. C'était le jour parfait. Je me suis levé ce matin-là. C'est un week-end de course, donc c'est samedi et dimanche. Le samedi s'était bien passé, mais j'étais troisième. Il restait des manches qualificatives le dimanche matin et il pleuvait. Moi, j'avais jamais sous la pluie. Et il se trouve que je gagne la Manche-Calif sous la pluie le matin. Je dis, mais attends, le truc, il est en train de prendre forme. là Qu'est-ce qui se passe Et encore une fois, tu as t les gens que tu, auxquels tu tiens le plus au monde qui sont là, qui, qui veulent juste ton bonheur. qui s'en fichent que tu gagnes ou pas, ils veulent que tu sois heureux. Et, et moi, je voulais qu'ils soient bien aussi, qu'ils profitent du week-end. Et tout se met, quoi tout va bien. Il y a un moment donné, même pendant la finale, ça, dans ta tête, ça déroule doucement. Tu as presque le temps de penser à d'autres choses. Bah oui. Et je me disais, mais on est en train de le faire. j'essaie de rester concentré, mais je me disais c'est dingue, si on y arrive, mes potes, ils vont être heureux, on va fêter ça, ça va être dingue. – C'est extraordinaire. – Et c'est arrivé en plus, donc c'était génial. – C'est assez <rire> marrant, parce qu'il y a beaucoup de, de sportifs qui décrivent ces états-là comme ça, où, toi tu l'as notifié, sur, as même le temps limite de penser à autre ah chose. – Ah ouais, ça déroule doucement. Ouais. – Et tu vois, alors je sais que c'est un principe psychologique qui a été euh, étudié, alors je ne vais pas dire de bêtises, d'accord, mais je sais que c'est une sorte de la zone, quoi. Ouais, tu vois, ouais, donc, ouais. Quand, euh, où tu as un état, que ce soit mental, physique, où tout s'accorde, où ouais. tu peux voir les choses de manière plus ouverte, où, es un peu, où tu te sens bien, où tout ce que tu fais c'est bien, tu sais ce que tu vas faire après ouais. et tout, machin. Euh, ça, ça ressemble un peu à ça ce que C'est ça, entre guillemets, le disque dur il n'est pas encombré. C'est ça. Et donc il y a de la place et donc ça calcule tranquillement et tout déroule doucement, même si tu es dans une voiture qui va très vite. Il m'est arrivé avec des voitures encore plus puissantes parce que j'ai la chance aujourd'hui de piloter ce qu'on appelle les supercars qui font plus de 600 chevaux. Donc ça va très très vite. Euh, et ben, quand es en grosse concentration, tu as le temps de, de voir ce qui se passe autour. Alors, évidemment, je me compare pas du tout, mais ça me rappelle une phrase que disait Ayrton Senna ouais. à Monaco, il avait l'impression, sur un tour de qualification, d'être en dehors de la voiture. Donc il y a un côté un peu mystique, mais c'est un peu ça. T'es es dans un état tellement second que. Tu vois tout se dérouler et euh, tu es juste bien, quoi. tu planes. C'est un peu planant, mais je pense que l'adrénaline fait que, que tu as des shoots d'adrénaline de dingue. Hein. La folie. Et, euh, et à un moment donné, tu reprends conscience, tu te dis ah, mais on l'a fait, là, c'est vraiment arrivé. Et c'est du bonheur. Il y en a beaucoup, tu vois, euh, par exemple, dans le, foot, enfin, dans le foot, le sport que je suis majoritairement, mais pas que, euh, qui pensent que pour pouvoir euh, comprendre tous les rudiments d'un sport dans ses plus grands détails, ouais. il faut aussi l'avoir en quelque sorte pratiqué, voire pratiqué à assez bon niveau. Tu vois. Donc pour comprendre le foot, pour certains, il mmh. faut aussi l'avoir pratiqué pour pouvoir comprendre la difficulté de tout, ce qui se passe sur l'intérieur, comment ça se passe et tout. Est-ce que, pour toi, du coup, qui commente la F1 depuis maintenant 17 ans et qui a toi-même fait de la course et qui en a gagné, on vient d'en parler. Est-ce que tu es d'accord avec ça Et est-ce que, du coup, ton expérience te permet, en tant que commentateur, de pouvoir comprendre un peu mieux les choses, même si ce n'est pas exactement... Oui, bien choses. sûr. Je, oui, évidemment que je suis d'accord avec ça. Et que... Euh, bon. Oui, même si c'est pas les mêmes sports, même si c'est pas le même niveau. moi bien Encore sûr, une fois, sûr. de manière amateur. Et quand je vois les pilotes de Formule 1, c'est pour ça que quand on me dit ah toi aussi es pilote, Voilà, oh, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment, c'est pas de la fausse modestie, mais pilote c'est un métier, c'est du très haut niveau pour moi. Donc je je suis gentleman driver, c'est très bien. <rire> non mais voilà, vraiment je fais la part des choses. Mettre de la que, barrière. Ah ouais ouais, c'est tellement facile. Ouais moi aussi je suis pilote, hein, mais de rien du tout, t'es <rire> rien du tout. Donc euh, voilà, faut bien séparer les trucs. Mais de vivre des émotions dans une voiture de course, je veux dire, euh, mettre un casque, une combinaison, être harnaché dans une voiture qui est, à, qui est à un endroit pas très accueillant, hein, avec les arceaux de sécurité, le bruit, la chaleur, c'est un endroit un peu hostile, mais puis c'est une machine qui peut être dangereuse. Donc, euh, ne serait-ce que de vivre ça, quel que soit le niveau, d'être sur une grille de départ, de prendre un départ, de se jeter dans le premier virage avec d'autres voitures, rien que de vivre ça, ça t'amène une expérience de dingue. Donc, quand je vois un Grand Prix, et que je commente un grand prix, il y a des émotions qui se lisent sur le visage ou dans l'attitude des pilotes que j'ai l'impression de mieux comprendre. Et donc je place mieux, de, mieux mes mots sur une joie immense d'un ouais. pilote français qui gagne un grand prix. Euh, voilà, quand, quand un pilote de joie dit c'est pas possible, moi ces mots-là je les ai dit le jour où j'ai gagné à Loyac et je sais <rire> dans quel état j'étais où je me suis dit c'est pas possible, et d'ailleurs j'ai une caméra dans la voiture où je prends mon cash et je fais, oh, c'est pas possible, on l'a fait. <rire> et quand j'entends Esteban Ocon ou Pierre Gasly dire à ces gars à la radio en passant en ligne, on l'a fait, je, bah, je me réentends et j'imagine dans quel état ils sont. Et donc je trouve plus facilement mes mots pour dire à quel point la joie qu'ils sont en train de vivre, elle est incommensurable, elle est dingue. Donc oui, bien sûr que c'est pas indispensable, mais je trouve ça mieux et tu es aussi, je trouve, et je le mesure, moi, plus respecté. Ouais. Je sais que ce, que ce soit Jacques Villeneuve, mon consultant, ou d'autres pilotes euh, en, en F1, euh, qui sont, avec qui j'ai échangé, des Français principalement, mais pas seulement, et qui m'ont dit ouais, « c'est cool ce que tu fais ». Ils m'ont même dit « tu sais de quoi tu parles ». Je je sais de quoi je parle parce que j'étudie beaucoup ». mais. Mais voilà, il y a du respect. De dire au moins, tu t'es mis dans la peau d'aller de, euh, chercher des partenaires pour, parce que ça coûte cher, le bien sport sûr. auto, euh, de se mettre en danger, de prendre. De, voilà, de vivre tout ça, bah, ça, ça t'apporte aussi une marque de respect de la part de ceux qui le font de manière professionnelle. Ouais, à leurs yeux, ça ajoute aussi la légitimité, bien sûr. Ouais, c'est. Voilà. Et encore une fois, dans les émotions, ouais, tu, je pense que tu parles mieux de, de ce que tu as pu déjà vivre. Exceptionnel. Derrière ça, bah, tu nous l'as dit un petit peu avant, en 2013, du coup, le jour de la Saint-Valentin, arrive Canal, toc, toc, toc. toc Monsieur, nous reprenons les droits de la Formule 1 pour les diffuser sur Canal. Comment se passe ton arrivée là-bas quand on t'annonce notamment que tu as été avec Jacques Villeneuve euh, Alors, il y a le premier coup de fil où on m'appelle le jour où ils ont les droits. Et euh, il <rire> y a un premier coup de fil où on me dit, est-ce que le patron des sports peut te rappeler aujourd'hui je me dis, oula, il se passe un truc. Et alors là, je l'ai jamais raconté publiquement. mais le, Je préparais mes courses automobiles, et donc j'allais au sport un peu, et j'allais à la piscine. Ouais. Et donc je vais faire mes longueurs et tout ça. Puis je sors, euh, je prends la douche, je suis dans le vestiaire, et donc je suis à poil, trempé, et mon téléphone sonne. Ouf Et c'est canal. Et je dis, tu ne peux pas ne pas décrocher. Si tu ne rates, tu, voilà. Et donc je décroche. Allô, oui, je te dérange, Julien euh. Non, non, pas du tout. <rire> je suis totalement dispo. Oh. Complètement. Et, euh, et voilà, on aimerait bien que tu viennes et tout. Euh, ok, <rire> je m'habille et j'arrive. <rire> Donc le, premier, euh, le, le, voilà, le, le 14 février, à poil dans la cabine de la piscine de Quimper, coup de téléphone et j'ai dit, bon oh, on va se voir évidemment, on va bien se sûr. rencontrer. Bien et sûr. après l'arrivée, ça a été dingue parce que le montage du projet, il s'est fait en très peu de temps. On a eu les droits un mois avant le premier Grand Prix. Il a fallu monter toute une structure technique, constituer les équipes, et on s'est découvert les uns les autres à la conférence de presse, sur de le présentation, sur le, quasiment sur le terrain. Mais ça a tout de suite matché, on est une équipe ultra soudée, autour de Thomas Sénécal, qui est notre, notre boss au, au sport mécanique. Euh, Franck Montani était là, euh, Jacques Villeneuve, on m'a dit avec qui tu aimerais commenter la, la Formule 1, et j'ai tout de suite dit Jacques Villeneuve, et on m'a dit bah, ce sera lui. Donc j'ai dit, oh, pff, truc de fou. Magnifique. De fou. Ah non, mais... Parfait, parfait, parfait. Tout a été là aussi comme, comme dans un rêve et on est parti sur le premier Grand Prix, tout a marché d'entrée de jeu. On chacun a son rôle dans l'équipe Franck, qui nous fait vivre de l'intérieur ce qui se passe dans la voie des stands il touche aux ailerons il rentre dans des endroits où on n'aurait absolument pas le droit d'aller mais on est tellement dans l'immersion à canal qu'on veut emmener les les abonnés là où on n'a jamais le droit d'aller et Franck, il ouvre des portes de dingue jacques Villeneuve, il a son expertise il est champion du monde de formule 1 il a gagné les 500 miles Enfin, il n'y a rien à dire quoi c'est y a, y a rien à dire et, euh, et voilà et toutes nos équipes ont fait des documentaires de fous on, puis on a on, on a acquis notre crédibilité dans ce milieu là donc les les portes avec le temps elles s'ouvrent aussi parce qu'aujourd'hui canal plus dans le paddock bah ouais ça compte et quand canal demande euh, parce qu'on veut faire un documentaire sur max verstappen sur lewis hamilton sur ferrari on nous dit OK, on, vous êtes crédible, vous êtes des gens sérieux, on ouvre les portes. Votre travail bah, bah est bon, voilà. vous êtes suivi. Ouais, le public français bah, mais, est chaud aussi, je suis. Bien sûr, mais bah, les audiences elles sont dingues. Il faut quand même bien se rendre compte que sur les deux dernières années, on fait plus 50% d'audience. Donc c'est de la folie. Dernier Grand Prix, on est à 2 millions 000 personnes devant l'écran pour l'arrivée du Dernier Grand Prix. Euh, c'est du délire, c'est du délire. Et moi je suis très heureux de plusieurs choses. C'est que le public s'est rajeuni et s'est féminisé. Il y a de plus en plus de jeunes filles, de femmes qui viennent suivre la F1 et je trouve ça génial. Et de plus en plus de jeunes, moi je reçois un nombre de messages sur Insta, sur Twitter, sur de jeunes qui me j'adore ça, je regarde, et je dis mais ils ont quel âge 14-15 ans. Bah oui. Wow, c'est cool, tant mieux, tant mais mieux, tant mieux. Un sport euh, de la même manière qu'un créateur de contenu mmh. ou un chanteur ou un que ça pour perdurer, à un moment faut euh, rajeunir ton public euh, et, nos... et essayer de bah, tu vois, le faire bien tourner sûr. en quelque sorte. Et là le fait que je dise qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui suivent la plaisir 1 ça fait plaisir ça ah, colle et ouais. ça te... Ouais. C'est des jeunes que... qui raconteront des histoires dans 10 ans. Tu vois. Mais c'est des jeunes qui, pendant le confinement, ont vu les pilotes streamer leur partie sur Formula One. Euh, et euh, bah, voilà, on parle de Twitch, on parle de toutes ces plateformes. De Norris. Les Norris, Lors. les Charles Leclerc et tout ça. Et qui se disent, ah, mais en fait, ces mecs-là, OK, c'est des pilotes de F1, mais c'est des jeunes comme nous. Ils se tapent des délires Bien entre sûr. eux. Euh, tu vois Charles Leclerc habillé en banane comme dans Fortnite. Euh, c'est trop drôle, quoi. <rire> et euh, ils se disent, OK, on... c'est des jeunes comme nous. Bon, sauf que le week-end, ils roulent à 350 km h Mais bon, quelques différences. <rire> <qui y détaille. rire> Vous reprenez la F1 du coup, je crois, l'année 2013, Vettel si je dis pas de bêtises. En 2013, ouais, dernière, dernière saison du titre, enfin, euh, dernier titre de, pardon, de Vettel. Sébastien Vettel en F1 avant l'ère euh, hybride en 2014. C'est ça, avec ouais. le début de l'ère hybride, du coup, qui, qui instaure cette ère de, de surdomination de Mercedes. Oui. Euh, je suis allé regarder vite fait, 100, 102 victoires en 139 Grands Prix, euh, <rire> intouchable. Voilà, bon, à part Nico Rosberg, qui était passé entre eux, voilà, ça s'est voilà, se passé entre eux, les ouais. Sinon, ça a été Hamilton, Hamilton, Hamilton, Hamilton et compagnie. Mmh. Euh, à la fin, du coup, de cette ère. Donc cette l'année 2021 qui la signe et avant le début d'une nouvelle c'était quoi du coup tes impressions sur la fin de cette dernière cette période 2014-2020 très marquée par Mercedes du coup. Bah la F1 vivait une révolution technologique, c'est-à-dire que en F1 des moteurs hybrides, à la fois des moteurs électriques, à la fois des moteurs thermiques, donc tu mélanges tout ça et ça fait une unité de puissance comme on appelle ça. Donc bah, c'était tout nouveau pour les constructeurs et Mercedes avait très très bien préparé son coup en amont plusieurs années avant tout le monde et du coup quand est arrivée cette nouvelle règle en 2018, 2014, eux ils étaient archi prêts, ils ont, bah, ils ont tué tout le monde quoi donc euh, ils avaient une longueur d'avance énorme, hop, ils avaient euh, 10 longueurs d'avance et en fait c'est même eux, je pense, qui se restreignaient un petit peu sur les puissances en disant c'est bon, on les met déjà à une seconde tout le monde derrière, pas besoin d'en faire plus. Sauf que quand les autres progressaient, hop, ils en remettaient un peu et ils ont gardé leur avance comme ça. Je pense et vraiment je... que c'était comme ça. Ah oui, oh, j'en suis, c'est pas, j'en suis certain, on a, on c'est factuel, factuel. Ouais, ouais, factuel, et puis on le sait, voilà, ils, ils ont, ils ont géré, ils ont dosé les autres quoi donc. Euh, <rire> <rire> Donc euh, voilà, mais bravo à eux, je veux dire, encore une fois, moi je, je suis toujours pour la, la prime au mérite et pour la prime au, à ceux qui bossent le plus, quoi. bravo à eux, c'était aux autres de, de les rattraper, certains ils sont, se sont approchés, certains ont fini par les dépasser, Red Bull a fini par, euh, en tout cas pour ce qui est du, du titre pilote, euh, gagner l'année dernière, mais euh, ils ont été exceptionnels, Mercedes a fait un travail de dingue. – Mais tu vois, par rapport à quand tu arrives à 2013 à Canal et jusqu'au rachat par Liberty Media de la F1, ouais. on va en parler, mmh. j'en parle aussi avec De il y a quelques, ouais. quelques quand il est arrivé il y a quelques années, bah, la F1 commençait à perdre un petit peu en vitesse, en intérêt, en audience, justement, avant ce grand renouvellement. Ouais. Est-ce que tu penses que toi, la, la, la redondance des vainqueurs a peut-être pu heurter l'intérêt du public avant ce rachat ?– Mais oui, c'est logique. Euh, un, Quelqu'un qui gagne trop, déjà, les gens n'aiment pas la monotonie, donc euh, les gens aiment le renouvellement, les gens n'aiment pas l'impression, j'ai bien l'impression de facilité, parce que les victoires euh, accumulées par Mercedes et Hamilton, il euh, n'y a jamais rien de facile, c'est énormément de travail. Mais on en oublie justement tout le travail, parce que ça donne l'impression de domination, il y a une domination. Euh, c'est pareil en rallye, quand Leub, Sébastien Loeb ou Sébastien Auger remporte quasiment tous les rallyes. on se dit, wow, c'est facile, ça ouais. n'est jamais facile, jamais. Mais il y a une domination et les gens se lassent. Pour autant, ça n'enlève rien à la qualité du travail qui, qui est fait. Mais c'est sûr qu'on a envie, à un moment donné, qu'il y ait un combat et que la victoire, même si elle revient à la fin au même, euh, que ce soit Mercedes ou Hamilton, soit acquise dans la difficulté ou dans la vraie bataille. Et que ce soit âpre. Mais c'est ce que Hamilton disait. Euh, Hamilton disait l'année dernière, je ne demande pas mieux que d'avoir un rival comme Max Verstappen euh, parce que mes victoires n'en seront que, que plus belles. Euh, bah, ça, c'est tout à son honneur aussi. Mais on était tous en attente d'un rival autre que le coéquipier dans la même équipe et c'est arrivé avec Max Verstappen notamment l'année dernière. Ça me fait plaisir, ça. Parce que, <rire> non, parce que, du coup, il y a maintenant à peu près 5 ans, du coup, la Liberty Media arrive, rachète la F1, qui mmh. se perdait peu à peu en termes d'audience. Euh, et, et, là, et là, le tout retrouve un petit peu de sa superbe. Voilà, il y a une nouvelle stratégie qui arrive, accès digital, ouais. avec du coup le reportage Netflix qui sort, je crois, en 2018 ou en 2019, si je ne dis pas de bêtises. La couverture digitale grandit sur les réseaux sociaux. Sur YouTube également, je tiens à le dire, le YouTube ouais. de la F1, bon, vous n'êtes peut-être pas anglophone, mais fait un travail vraiment énorme. Canal également, avec les réseaux 3F1 et tous les contenus que vous ouais. proposez qui sont également de très très bonne qualité c'est un grand renouveau pour la discipline que tu commentais depuis maintenant 12 ans au moment où ça commence à arriver, comment t'as vécu ça toi, au moment où tu vois toutes ces choses commencer ah tiens, tente des trucs ouais. petit à petit, ça arrive c'est très intéressant, l'arrivée de Liberty Media, parce que, comme tu l'as dit, c'était une nouvelle stratégie mise en place, euh, développer vers le digital, euh, rajeunir l'audience, c'était aussi un, un, un objectif, et ça nous a conforté dans ce qu'on faisait et dans ce qu'on fait toujours à Canal depuis 2013, donc euh, trois ans avant le retour de, de l'arrivée de Liberty, c'est-à-dire l'immersion. Euh, Liberty a compris qu'il euh, fallait mettre en avant l'histoire de ces hommes, de ces femmes qui font la Formule 1 et d'aller montrer les choses encore plus en immersion. Et nous, c'est notre mot-clé, notre leitmotiv depuis 2013, c'est dire nos abonnés, on les immerge, c'est comme s'ils étaient avec nous sur place. Donc on s'est dit ok, ce que fait Liberty, c'est notre stratégie depuis plusieurs années, c'est qu'on n'est pas dans le faux, c'est qu'on est carrément dans le vrai. Et d'ailleurs nous, notre entente, elle est excellente avec Liberty Media parce qu'on les sollicite énormément, on n'arrête pas de leur demander des trucs parce qu'on veut montrer, et ils disent quasiment, tout Toujours le temps, oui, oui pas, pas systématiquement, mais et ils sont demandeurs, et on a beaucoup de réunions avec eux, et ils nous disent, mais allez-y, challengez-nous, demandez-nous des trucs, proposez-nous des choses, euh, on aime ça, et c'est vrai qu'on travaille très bien avec Liberty Media, parce que nous, on veut emmener les gens de plus en plus loin dans, dans, dans l'immersion, on a créé des émissions comme Onboard, euh, qui arrive le mercredi après les Grands Prix, on rediffuse en, en caméra embarquée euh, le Grand Prix avec les radios, moi, je viens de créer un petit concept d'émission de télévision qui va sortir d'ailleurs samedi, puisque samedi, c'est une très grosse journée de Formule 1 sur Canal+, euh, on va faire la dernière journée de test à Bahreïn d'avant-saison, on sort un gros documentaire sur Max Verstappen ce jour-là, il y a mon, ma nouvelle émission qui sort, qui s'appelle pour l'instant My Replay, à l'heure où on parle, elle s'appelle My, My Replay, euh, où j'ai fait revenir Pierre Gasly euh, à Canal+, ah, où oui. il recommande son Grand Prix d'Azerbaïdjan, donc il voit ses propres images et il réanalyse tout ce qu'il a fait, comment, pourquoi, oh, là, là, là. Je... Et Franchement, bah, je ne vais pas m'en vanter parce que mais, je suis content du résultat. C'est chouette. Ben oui, tu peux être fier du résultat. Non, mais, mais, ouais, pas... mais voilà, je suis content. Je suis satisfait en tout cas. Et donc tout ça, voilà, samedi, grosse journée sur Canal. Et, euh, et on est toujours dans ce, dans ce topic de dire immersion, immersion, immersion on vous en donne, on vous en donne, on vous en donne. Ouais, – je suis d'accord. – Et voilà, et donc on s'entend super bien avec Liberty, on a développé le digital aussi, moi ça fait deux, ouais, deux bonnes années que j'observe Twitch et je suis épaté de ce que j'y vois et de, de, de ce qui est créé comme contenu, de la créativité des gens sur les plateformes de streaming, je trouve ça, moi ça m'épate parce que je ne suis pas un grand créatif et donc de voir ça, ben, je suis impressionné. Et donc, j'ai poussé à Canal pour qu'on aille sur Twitch, parce qu'on a à, à échanger avec les gens. Là, tu vois, on a fait toutes les présentations des monoplaces ouais. ces dernières semaines sur notre chaîne Twitch, Canal Plus Sport. Trop bien. Moi, je fais toujours un débrief après les Grands Prix sur Twitch et j'invite les gars comme Esteban, comme Pierre Gasly, les patrons d'équipe. Et là, on peut se tutoyer, c'est beaucoup plus, beaucoup plus de proximité, ce qu'on ne peut cool. pas se permettre trop à l'antenne en télé. Donc, je trouve que Twitch vient super bien compléter notre, notre offre, entre notre guillemets. Offre, ouais. Voilà, on fait des choses sur les différentes plateformes et... Bah, je pense qu'on a une bonne couverture globale. En plus, pour pouvoir aller jusqu'au bout, Twitch te sort un peu du format télé. Complètement. Les pubs, euh, tu vois, le timing, le temps. Sans, sans critiquer ce format, ouais, mais ça te permet ah, d'aller un tout. peu plus loin. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est un autre ton. C'est beaucoup plus direct. Euh, ce que je refuse de faire en télévision, c'est-à-dire tutoyer, parce que pour moi, c'est un peu excluant pour l'abonné qui nous regarde. Tout le monde me dit, mais pourquoi tu tutoies pas Jacques Villeneuve Je suis sûr que vous vous tutoyez dans la vie. Évidemment, qu'on se tutoie dans la vie, on est on est potes. Mais l'antenne, c'est l'antenne. Et si je me mets à tutoyer Jacques à l'antenne, à côté de moi, celui qui est devant son écran se dit ouais ok, ça se passe entre eux, c'est leur délire et nous là- dedans quoi. Donc je, moi je trouve alors c'est peut-être vieux jeu, j'en sais rien, mais la télévision, il y a des codes, voilà. oui. et Twitch a d'autres codes, et Twitch est fait pour se tutoyer, pour parler directement à notre chat, etc interagir avec lui, et les pilotes, pareil, qu'on connaît bien, Alors évidemment le jour où j'ai reçu Jean Todd, le patron de la FIA, je ne l'ai pas tutoyé, même sur Twitch, <rire> mais il est venu sur Twitch, et je ne désespère pas, et au contraire, je suis très confiant, de faire venir des grands patrons, des grands responsables sur Twitch, parce que bah, les jeunes, ils ne sont pas plus cons que les autres, et ils peuvent aussi avoir accès à ce moment-là à des personnalités énormes, mais dans une autre ambiance, beaucoup plus proche, et moi, j'adore j'adore ces deux choses-là, naviguer et jongler avec ces deux façons d'être, que ce soit en télé ou sur une plateforme, je trouve ça génial. Mais ça se sent, parce qu'on t'a vu chez Epistonnet, euh, ouais. on t'a vu sur Popcorn, ouais. on te ouais. voit ici. Ouais. <rire> Bien entendu, pareil sur les débriefs, les autres choses que tu ouais. proposes. Ça se voit que tout ça, ça t'a imp impressionné, que ça t'a fait kiffer et que du coup, tu essayes de développer. Mais aussi. parce que c'est là où sont les gens, alors c'est principalement des, des plateformes pour les jeunes, mais pas que. Et, euh, et moi, j'ai envie de... Si, si, si on peut passionner des jeunes comme moi, j'ai eu l'occasion d'être passionné quand j'étais gamin, ouais. bah, on aura fait notre boulot. Quoi. Et, et tous ces jeunes à qui on s'adresse directement, euh, en leur disant voilà pourquoi la F1, c'est tellement génial, parce que ça, ça et ça. Et tiens, il y a, y a un tel qui est avec nous ce soir et il va nous raconter son histoire. Si ça peut créer des envies, des vocations, juste du plaisir, là je parle de vocation, mais juste du plaisir, qu'un soir, il y ait des jeunes qui se disent ouais, « J'ai passé un bon moment, c'est quand même cool la F1 ». Ben moi, c'est ma passion, ouais. ben, j'aurais partagé ma passion, c'est tout, c'est tout. Moi, je reviens sur un point rapide que tu as dit, et là, je vais me permettre de donner mon avis, oui. tu vois, mais sur euh, le vouvoiement à la télé, etc., tu as dit que je suis peut-être un peu vieux jeu et tout, mais, et ça, beaucoup de gens ont peut-être un peu tendance aussi à l'oublier, mais euh, que ce soit les réseaux sociaux, tu vois, euh, Twitter, Facebook, tout ça, euh, même Twitch, mm. alors, euh, c'est des gens qui existent en vrai, bien sûr, ah ben oui. mais ce n'est pas les plus représentatifs de la réalité dans son ensemble, Non. c'est-à-dire... L'ensemble du public, tout ça. Et sur Canal, euh, notamment les week-ends, euh, dans la F1 et pas que, tu vois, dans plein d'autres programmes, il y a toute une frange de gens qui ne sont pas influencés ou alors touchés par ces codes made in Internet ouais. et qui, du coup, eux, sont des trucs plus traditionnels. Et c'est en ce sens que je trouve que continuer à vous voir euh, sur Canal quand mmh. tu es avec Jalvilleneuve et avec les autres, bah c'est tout à fait normal, parce que ça a toujours été construit de cette manière. Ouais, c'est comme ça, c'est des codes. Peut-être qu'un jour, ça ne se fera plus. Je sais qu'il y a déjà certains endroits où ça ne se fait pas. Mais moi, ça me gêne un peu quand je suis spectateur, parce que ça m'arrive d'être spectateur du sport, d'entendre un journaliste et un, un, un athlète, quelle que soit la discipline, se tutoyer. C'est moi, mon truc, à la télévision. Par contre, sur Twitch... On se vous voirait, je serais aussi gêné. Ouais. Je disais, ah ouais, mais les gars là, non, ouais. c'est pas l'endroit pour ça, quoi. donc voilà. Chaque endroit a ses codes et c'est très bien comme ça. Ça s'entend. À l'aube d'une nouvelle du coup, saison 2022 avec une nouvelle réglementation, etc. Avant d'en discuter, mm. comment est-ce que tu décrirais la saison 2021 qu'on vient de passer Est-ce que tu penses que ça a été un peu le point d'orgue de ce tournant démarré en 2017, très centré sur le spectacle du coup Oui, euh, bah, la saison 2021, elle est hors norme à tous les niveaux, elle est exceptionnelle, euh, donc euh, il faut la prendre dans sa globalité, il y a évidemment le dernier grand prix et la fin du dernier grand prix qui est largement sujet à, à discussion, à polémique, à débat, bien sûr, mais il faut la prendre aussi dans son ensemble. Euh, donc ça a été une saison extraordinaire, un combat Exceptionnel entre deux légendes. Moi, j'ai pas peur des mots, que ce soit Lewis Hamilton, même si Max Verstappen, lui, il est en train de la construire, cette légende. Hamilton, il y est déjà dans la légende. Donc, euh, il y a eu deux énormes pilotes qui se sont affrontés. Ça a fait des courses, mais incroyables. Euh, alors, la manière dont ça se termine, c'est dommage parce qu'évidemment, il y a des éléments extérieurs qui viennent fausser le, le, le résultat. Mais encore une fois, est-ce que moi, la question que je pose, c'est sur la longueur du championnat, finalement, le fait que Max Verstappen soit champion du monde, moi, ça me paraît assez logique. Par contre, c'est sûr que le dernier événement au dernier Grand Prix, là, il y a un souci. Et tout le monde dit, ah ben bah oui, mais quand même, tu t'es enflammé à ce moment-là. Ben bah oui, de toute façon, dans le direct, à ce moment-là, il fallait s'enflammer. Que ce bah soit oui. Hamilton ou Verstappen devant, il se passait un truc de dingue. Il fallait que ça monte dans les tours. Après, est venu le temps de l'analyse ouais, et de la critique, et de se dire, ouais, ce qui s'est passé, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Mais sur l'instant, je ne pouvais pas faire autrement que, que de m'enflammer. Mais encore une fois, pour revenir à cette saison, elle est extraordinaire. Tout le monde s'en souviendra, en bien comme en moins bien. Je pense que les supporters d'Hamilton n'en garderont pas un souvenir, en tout cas pour ce qui est de la fin, de l'issue. Mais encore une fois, c'est un événement particulier. Si on regarde aussi tout ce qui s'est passé dans sa globalité, c'était hors norme, exceptionnel. Franchement... Je suis totalement d'accord avec toi, entre le côté à chaud, où tu dois commenter, puis à froid, derrière tu peux un peu plus ouais, analyser. critiquer, analyser. Il y a De Pielo qui a fait une vidéo récente justement où il reparle de ces événements, et où il dit en substance, et n'hésitez pas à me corriger si, si je la retranscris mal, mais il disait en gros en substance que beaucoup de ses décisions étaient centrées autour d'un Michael Mazzi, où en gros il dit, ouais, le directeur de course, il doit agir. Très rapidement, avec tant de paramètres, tant de protocoles mmh, et mmh. devoir gérer 14 trucs en même temps, plus les appels incessants ouais, des euh, directeurs, euh, voilà, euh, Christopher Horner et euh, Toto Wolf et tout. Mmh. Et il dit, euh, du coup, la finalité, c'est que aussi, peut-être qu'il voulait pas rester le président qui aura fait finir, euh, du coup, euh, enfin, directeur mmh. de course, pardon, qui voulait faire qui allait faire finir le Grand Prix sous euh, drapeau. Ouais, l'idée, c'était quand même voilà, que le Grand Prix ne se termine pas derrière la voiture de sécurité. Et donc, du coup, quand il disait, bon, au final, certes, on a centré beaucoup d'attention sur la pers personne de Mazie, mais au final, euh, si tu. Le, même si tu le changes lui, ouais. c'est plutôt le, le système au global système. qui a mené à ça. Et d'ailleurs, le système vient de changer. Ça. Le système, heureusement, au moins cet événement a eu un avantage, c'est qu'il a remis en question le système, et donc le système a été revu. Les patrons d'équipe ne pourront plus parler directement au directeur de course, mais à ses assistants, pour que le directeur de course ait, ait l'esprit libre. Euh, le directeur de course, les directeurs, parce qu'il y en aura deux maintenant, qui vont euh, ouais. à chacun alterné, leur tour ouais. voilà alterner, euh, seront mieux assistés, de, il y aura du autour d'eux plus, plus conséquent pour pouvoir mieux prendre les décisions. Enfin, voilà, on est arrivé à un point de rupture, ça arrive malheureusement à un moment décisif, mais au moins, ça a servi à, à remettre en question le système, que ce soit Michael Mazzi ou un autre, je pense que... Je ne sais pas si les décisions auraient été les mêmes, mais la, la situation de stress, de tension, de difficulté à prendre la les même. bonnes décisions aurait probablement, probablement été, été les mêmes. Donc, au moins, il ouais, y a une remise en question. On va rapidement juger de, du bon fonctionnement de ce nouveau système. – Bien sûr. Ah, C'est intéressant de pouvoir en reparler de ouais. cette manière. J'aime ai, beaucoup. À, à l'aube de 2022, et après cette Barcelone, tu disais, notamment chez les Pistonets, qu'avec qu des voitures un peu plus lentes, du coup, qui seraient vouées en tout cas, à l'être peut-être un peu plus, qui peut ouais. avoir d'ici la fin de, de, de, de saison, et un classement peut-être plus Serré, serait difficile d'avoir deux secondes d'écart autour entre le premier et le dernier. Après Barcelone, même si ça n'a pas été diffusé, quel premier enseignement t'as peut-être pu en tirer Le premier enseignement, c'est que les ingénieurs sont quand même des gens hors normes, <rire> exceptionnels, <rire> j'en reviens au même terme, mais c'est incroyable. Il y a un nouveau règlement, C'est construire une f 1 c'est d'une complexité, c'est de la folie. Et ben, dans ce règlement ultra-cadré qui est celui de cette année, on a réussi à avoir des, des voitures d'une différence incroyable. C'est ça. Tu prends la Ferrari, la Mercedes, euh, la Aston la Martin, l'Alpine, la Red Bull. Elles sont toutes très différentes, voire très différentes les unes des autres. Donc on se dit, c'est incroyable. Il n'y a pas eu de. prix tout... très marqué. Ouais oui. Il n'y a pas eu de convergence de, des, des ingénieurs parce que chacun a eu des idées, des interprétations. Et donc, déjà, je trouve ça génial. Et après, sur la piste, il va falloir laisser un peu de temps au temps. Euh, mais il semble qu'elles ne soient pas trop loin les unes des autres. Bien sûr, entre la meilleure équipe et la moins bonne, il y aura des écarts. Ça, c'est évident. Mais dans le peloton, il se peut qu'on ait des écuries assez serrées. En tout cas, on l'espère. De ce qu'on a vu à Barcelone, c'est que ça peut être serré. Euh, Ferrari est dans le coup. Ferrari est vraiment dans le match. Mercedes, Red Bull seront sans doute pas très loin. Après, je... J'imagine, mais sans, sans vraiment avoir la réponse, que ça va fonctionner un peu par palier. C'est-à-dire qu'une équipe va trouver un truc sur le fonctionnement des pneus, boum, ils vont faire un gros step en avant. Euh, une autre va trouver un, un, un truc qui fonctionne bien sur le, le, le fond plat, ouais. bah, boum, gros step en avant. Donc je pense que ça va monter un peu comme ça en, en cascade et que par moment, une équipe va sans doute être très forte et pas forcément euh, deux ou trois courses okay. après. Quoi. Genre tu pourrais entendre des dominations, euh, bon après pas avoir six équipes, mais des dominations qui pourraient s'entendre sur deux, trois Grands Prix, ou le ouais. temps ouais, de ouais, quelques ouais, ajustements, absolument, absolument, quelques modifications, Absolument. de quelques nouvelles trouvailles. Absolument, et, et cette saison 2022 euh, va aussi conduire à une meilleure compréhension de ces monoplaces qui sont toutes récentes, le règlement est tellement jeune, et qui vont permettre en 2023 notamment un, un vrai resserrement des, des, des forces. Donc euh, je pense qu'on va converger okay. plutôt en 2023, mais déjà, les voitures ont l'air d'être proches, quoi, donc ça c'est vraiment intéressant. C'est ouf, parce que tu, tu, tu disais quelque chose, parce que tu sais, Ferrari, j'entends beaucoup Ferrari, Ferrari, ouais, Ferrari ouais. qui sont vraiment attendus. Tu avais dit un, un truc que j'avais trouvé très intéressant, c'était que pour... Euh, il y a quelques mois, donc en gros, ils ont pu commencer à se mettre dessus en 1er janvier 2021, oui, c'est ça absolument. Et tu disais que pour une semaine de développement sur ouais. la voiture 2021, c'était euh, genre un dixième, ouais. alors que une semaine de développement sur la voiture 2022, c'était une seconde pour donner... – Une sorte de rapport ouais, de force. Ouais. – Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les ingénieurs, et quelles que soient les équipes dans lesquelles j'ai posé la question, le ratio était le même. C'est-à-dire qu'on est arrivé au bout de quasiment des connaissances ou du développement des voitures qui étaient encore sous le règlement 2021, donc on, on, on faisait des, des les équipes, faisait des gains très marginaux. – Très très marginaux. – Voilà, alors que sur un projet aussi jeune que celui de 2022, il ah bah y a, y a tout, à tout à faire. Donc, vraiment, une semaine passée en soufflerie, sur les ordinateurs, à un moment, l'été dernier, il gagnait une une seconde par semaine. Euh, et il, il m'expliquait que s'il passait le même temps, la même énergie, le même nombre d'employés, de, la même quantité de calcul sur le projet de l'année dernière, c'était un dixième de seconde. Donc il n'y avait plus aucun intérêt à continuer à bosser sur le projet de l'année dernière, sauf si vous étiez Red Bull ou Mercedes, que j parce dire. que vous jouiez le titre mondial. Et donc, eux ont dépensé beaucoup d'énergie pour rester dans le match pour la, le titre mondial. Et pendant ce temps-là, Ferrari, McLaren, tous les autres, ils ont bossé sur 2022. Okay. Donc c'est peut-être ce qui permet aussi aujourd'hui à Ferrari d'être bien dans le match pour 2022, c'est d'avoir vraiment mis son énergie sur cette année. Quoi. Super. Franchement, tu m'as donné la réponse, <rire> euh, la réponse complète euh, que je voulais. Euh, – autre chose, je me permets, euh, la situation du coup géopolitique a vu ah, bah, du coup, les instances, beaucoup d'instances et beaucoup d'acteurs couper leurs liens avec la Russie ou des Russes, ce qui a vu bah, en l'occurrence As virer uh, Mats mais euh, pas que. Hein, mais on a vu uh, la, la Russie enlever de la Coupe du Monde de Football, le Spartak Moscou éliminé de l'Europa League, même la Blast qui est un tournoi uh, CSGO uh, viré des équipes uh, russes, etc. Euh, Est-ce que toi, à ton sens, tu trouves ça pertinent ou alors tu trouves ça peut-être dangereux je me permets. Alors, je sais que c'est ton émission, donc c'est ton avis qui va compter. Moi, j'ai décrit ça dans d'autres émissions comme un engrenage peut-être dangereux, peut-être pour l'avenir. C'est-à-dire dans quel constat, enfin dans quelle situation géopolitique tu fais ça, tu fais pas ça. J'ai trouvé que c'était vraiment se mettre sur des trucs très dangereux de vous. Tu vois, limite, ah, c'est sensible, hein, c'est ultra sensible. Je trouvais même qu'il y avait le côté image où des gens se sentaient obligés de faire quelque chose histoire de, tu vois. Donc euh, d'un côté, si tu réagis pas. Euh, tu vas être critiqué. Mmh. Euh, il ne faut pas non plus surréagir. Mais voilà, les mesures, elles, elles sont à la hauteur de l'événement dramatique que la planète est oui. en train de vivre. Oui. Euh, donc voilà, je pense que l'écurie As en question, puisque c'est une écurie américaine qui a un partenaire, enfin qui avait un sponsor majoritaire a... russe et un pilote russe, se devait aussi de prendre des décisions au-delà même de ce que les instances préconisaient ou, ou obligaient à faire. Mais. Ouais il a été assez évident logiquement qu'il n'y ait pas de Grand Prix de Russie, qu'il n'y ait plus de lien direct avec, avec la Russie. Maintenant, quelle sera la situation géopolitique dans quelques semaines, quelques mois, quelques années Personne ne le sait pour l'instant, malheureusement. Et est-ce que ça amènera à, à des assouplissements ou au contraire à, à plus de dureté Moi, encore une fois, il faut être très Vigilant sur ce qu'on utilise, je me mets quand même à la place de certains athlètes, euh, des athlètes euh, qui, eux, n'ont pas demandé à ce qu'il y ait la guerre. Donc, est-ce que eux, directement, de par leur nationalité, doivent supporter ces décisions bah, On a envie de dire non. Pourquoi un joueur de tennis euh, qui, lui, ça trouve, va manifester à Saint-Pétersbourg contre la guerre ou à Moscou contre la guerre Pourquoi on lui dit Bah oui, mais t'es russe, tu, tu joues plus bah, C'est sa vie, c'est son métier, il met toute son énergie là-dedans. Pourquoi on le priverait de ça C'est vrai que Villette en parlait. Ouais. Donc, euh, c'est ultra sensible. Je pense qu'il y a des mesures qui ont été prises qui étaient évidemment les, les bonnes, euh, mais les athlètes, c'est vrai, dans le cadre de l'AFIA, on leur demande, les athlètes russes ou biélorusses ont le droit de concourir. Donc, il y avait un pilote russe, euh, il n'y avait pas de pilote biélorusse, euh, Nikita Mazepin pouvait courir. Maintenant, il était tellement lié au partenaire principal de l'écurie, qui est tenu par son père, que tout allait un peu de père, donc ce n'est pas illogique de l'avoir vu s'en aller avec, euh, avec le, le sponsor. Donc, euh, situation carrément sensible. Maintenant, je pense sur juste l'aspect humain des personnes qui n'ont pas choisi cette guerre, qui la subissent comme beaucoup de gens. Euh, voilà, Ne tirons pas à boulet rouge sur ces gens-là qui... <rire> – pour rien. – Qui aimeraient que tout soit beaucoup plus serein. Euh, maintenant, le fait qu'ils ne concourent pas sous bannière russe et tout ça, ça aussi, ça paraît logique. Ouais. Moi, personnellement, ouais, sur le Grand Prix, je, je l'entends. Ouais. Après, c'est vrai que sur le coureur… Après, bien sûr, tu as notifié la situation du sponsor. Ouais, ouais, c est ça. Le truc Il est un tellement peu compliqué, lié au sponsor ouais. que… Ouais. Ah, c'est vrai que sur le tout, au global, sur le sport… Ouais, je... Compli très compliqué. Ouais. Ouais, c'est très compliqué, exactement. Euh, on est… Alors, on enregistre, c'est assez drôle. Euh, parce que pour le coup, voilà je vous dis, cette émission est pré-enregistrée. Euh, ça arrive, Zachary Lippe, de temps en temps, et en live. Nous et sommes et le 7 temps. janvier. <rire> nous sommes le 7 janvier 2021. Non, nous sommes le 7 mars 2022. Ouais. À quatre jours de, de, de la sortie de Drive to Survive, le… Euh, reportage, bon après il n'y a pas que ça, mais le reportage qui a aussi drivé beaucoup de gens euh, vers la F1, dont moi euh, personnellement, euh, et qui a été alors comme toute chose, dès que c'est très rapidement encensé, il peut très vite avoir une grosse volte-face, et euh, pour le coup euh, j'ai le sentiment que ce reportage a subi une grosse volte-face, bon après pour certains partis pris euh, éditoriaux qui sont, euh, on ne va pas se mentir, critiquables et discutables, euh, notamment euh, ceux où ils ont inventé des petites euh, rivalités, à 4 jours de la sortie de ce reportage, est-ce que tu vas le regarder et qu'est-ce que tu en attends, est-ce que tu penses qu'ils vont peut-être relever la barre suite aux critiques euh est-ce que, que ça apporte toujours quelque chose Alors, un, oui, je le regarderai, parce que, déjà, c'est mon boulot de, de le faire. Je, il faut que je sois au courant de ce qui se fait. Euh, J'en attends rien. Enfin, honnêtement, je, voilà, je vais regarder parce que le travail qui a été fait. Euh, je l'observerai avec du recul. Je, je, évidemment, je suis un peu moins la cible, euh, parce que je vis dans ce milieu-là. Donc, normalement, ce que je vais voir, j'espère être au courant. <rire> Ou alors, si je découvre ça. beaucoup de choses, c'est que je ne suis plus trop dans le coup. Mais... Ouais, c'est comme tout, il euh, y, y a des moments où les gens s'enflamment, d'autres euh, voilà, on a vu Max Verstappen qui ne souhaite plus euh, intervenir sur ce documentaire parce qu'effectivement il estime que la manière dont c'est traité n'est pas juste. Est... Il est libre de ses propos et je suis assez d'accord avec lui. J'ai vu certaines choses moi, qui m'ont gêné. Euh, maintenant, il voilà, ne faut pas non plus euh, euh, critiquer pour critiquer. Si ça a permis à des jeunes, ou moins jeunes, mais à des personnes de découvrir la F1, de s'y intéresser, d'aimer la F1 et maintenant de la suivre sur Canal, merci, merci, c'est très bien, tant mieux. Je pense que, nous, notre rôle à Canal, c'est d'apporter une un autre angle de vue, tu vois, on parlait des angles tout à l'heure, on a une autre façon de percevoir les ouais. choses, sans doute un peu moins sensationnaliste, et, euh, et euh, d'apporter non pas plus de réalité, puisqu'il montre la, la réalité, mais c'est vrai que voilà, le montage fait que, ah, les gars, là, vous nous la racontez un petit peu là quand même, donc c'est pas notre parti pris, encore une fois, si c'est un moyen d'accès, tant mieux. Je pense que à Canal, on offre aussi des moyens d'accès à la Formule 1 parce qu'on fait beaucoup de documentaires, oui, oui. parce qu'on fait beaucoup d'insides, parce qu'on amène les gens à découvrir la F1, on vulgarise aussi beaucoup la technique, c'est un sport technique, et on adore expliquer les choses simplement à nos abonnés, mais pour qu'ils aient les clés de compréhension de la F1. Et, et, et voilà, donc que chacun y trouve ce qu'il a y trouvé. Euh, voilà. et, ouais. et tu vois, j'entends souvent parler de Formule X, etc. Ça m'embête un peu, parce que je trouve ça un peu moyen d'aller taper sur la tête de quelqu'un qui vient de découvrir la F1. Au contraire, les amis, accueillons ceux qui découvrent la F1. quoi. Enfin, ils n'ont pas à dire « Ah oui, mais nous, on vient d'arriver, donc on est moins bien ». Non, je veux dire, chacun découvre la F1 à l'âge qu'il veut. Bien sûr. Euh, moi, du moment qu'il prend du plaisir à regarder les Grands Prix le week-end, le reste, la manière dont il est arrivé à, à ce produit, entre guillemets, je veux dire, ouais. chacun fait comme il veut. Moi, le, le truc veut, que, hein. que j'ai trouvé dérangeant, tu vois, c'est que après, j'ai le sentiment que le fait d'avoir euh, agrandi grandement la communauté des gens qui regardent mmh. ça a aussi apporté bah du coup euh, beaucoup plus de – Rage, toxicité… Ouais, – ouais, moi j'essaye de calmer ça beaucoup, sur mes réseaux notamment, et sur les, les lives qu'on fait, mmh. euh, j'utilise un peu toujours ce terme, mais nous on est team bienveillance quoi. Euh, ok, bien sûr qu'on est dans la rivalité entre des pilotes, etc., et que chacun prend parti pour celui qui veut, et c'est très bien, le sport est fait pour soutenir bien une sûr. équipe, un joueur, un, un athlète, et, et, et être à fond derrière lui, mais effectivement, il ne faut, faut pas que ça crée des tensions qui arrivent dans certains sports de manière extrême, et qui sont là ultra toxiques, ultra nocifs. On l'a encore vu récemment dans des stades, dans des arènes de sport, où ça n'a vraiment pas sa place. Euh, et, et, et voilà, il faut, faut apaiser un peu tout ça, il faut prendre un peu de recul. Oui, c'est ultra passionnant, Moi, je suis bien placé pour en parler, c'est toute ma vie, mais pour autant... Faut, faut calmer un peu le jeu ouais. prendre ça comme un plaisir ça doit rester un plaisir Je veux dire, un, un grand prix doit être un moment de plaisir pour ceux qui suivent ce grand prix pour nous qui le faisons on en prend beaucoup à, à couvrir ça et pour ceux qui sont devant leur écran aussi donc euh, voilà apaiser un peu tout ça et c'est vrai que notamment sur les lives que, que je peux faire je le dis toujours aux gars je le vois des fois dans le chat je dis les gars oh, oh cool tranquille quoi ça va je suis d'accord euh, trouver des arguments mais vous tirez pas comme ça dessus ça, ça va, ça moi va. le truc qui me fait rire c'est que je suis là les mecs toutes les métriques montrent que il y a eu un gros regain et plein de nouveaux arrivants depuis 2017, 18, 19. Pourtant, tu as l'impression que sur Twitter, sur le réseau, tout le monde suit depuis 20 ans. C'est ça, vous suivez oui, tous depuis 20 ans quand vous parlez oui. entre vous, vous, vous insultez tous de Formule X, de tes arrivé en 2018. Ouais. Mais pourtant, quand on regarde les stats factuellement, il y a énormément de gens, même pas une majorité, mais énormément de gens qui sont arrivés depuis. Et, Donc, euh... et ils sont les bienvenus. Et encore, notre, et encore une fois, notre rôle sur Canal, c'est d'accueillir aussi bien ceux qui sont là depuis toujours qui étaient là avant canal euh, qui sont arrivés avec canal qui ont pris euh, qui, qui ont adhéré à ce qu'on voulait montrer et offrir aux gens sur canal et ceux qui viennent d'arriver par différents moyens certains c'est par twitch il hein. y en a plein qui m'ont dit moi j'ai commencé à m'intéresser à les fins. parce que j'ai vu euh, streamer euh, leclerc norris russell je vois ah, c'est qui ces mecs là ils sont pas tous arrivés par netflix les, les, les derniers hein. carrément non, non mais voilà quoi. donc à nous de les savoir les accueurs, Non mais vous êtes les bienvenus et on va vous raconter plein de trucs et on va vous faire vivre plein de trucs moi le truc que je c'est vraiment que pour quand tu te mets à t'intéresser à F1 et moi ça a été mon cas et je pense de beaucoup, euh, t'as vraiment un nombre de contenus pour pouvoir pousser la chose plus loin, ah, bien sûr. qui est mais absolument impressionnant Bien que sûr. ce soit des analyses plus techniques mmh. ou alors même et ça, ça j'ai regardé des rétro f1 du coup des saisons que j'avais jamais vues ouais. bah, j'ai pu les vivre entre guillemets en une heure une heure Bien et quart ce qui te rend le truc passionnant ouais putain mais en 2013 il s'était passé un truc vraiment mais très mais cool tu vois est, un truc qui est incroyable et que je j'entends de plus en plus souvent ce sont les gens qui me disent même si j'ai pas vu les essais du vendredi après le Grand Prix, je me l'ai fait en replay sur MyCanal. Parce que c'est vrai que le vendredi, on a plus de temps, il y a deux séances d'une heure d'essais libres, où c'est vrai qu'avec Jacques, bon, des fois, on part un peu dans nos délires, puis on a le temps de mieux expliquer les choses. On a Franck qui est dans la voie stands où il peut vraiment prendre le temps de nous montrer des trucs. Le nombre de gens, maintenant, qui me disent « Si je n'ai pas pu voir les essais le vendredi, même si le Grand Prix est passé, je me l'ai fait en replay. » Moi, je me dis, c'est génial, Exceptionnel. Quoi. Ah bah, ça me fait super plaisir. Bah, ça fait super plaisir. Et moi bah, sur ces quelques mots, nous arrivons gentiment à la fin. Bah écoute, merci. Merci à toi, Julien, d'avoir accepté de venir. Franchement, c'est un grand bonheur. Merci de ton accueil. Excellent. Franchement, c'est un très plaisir. Vraiment, on a passé une belle heure et demie ensemble. On a pu voir plein de points et tout ça. Machin. Ça, ça passe vite, hein bah, Franchement. <rire> ça, ça fait plus de 100 émissions que je la fais et je me dis toujours ça. Je suis toujours émerveillé par la chose. C'est bon signe. De la même manière, c'est toujours émerveillé après ouais, 300 grands bien prix, sûr. je suppose. Et c'est top. Euh, bah, tu sais quoi Je me permets, je te propose, mais si à la fin de la saison, tu as envie de repasser. Pour faire un petit ah bilan bah, comme ça, ce serait avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je pense qu'on va vivre une grande, une grande année. Il y aura, on aura des choses à se dire. Je pense en de fin d'année. <rire> ah, tu te souviens en parlait de ça à l'époque <rire> Il s'est passé. Ce que, ce qui est génial, c'est que tous, il y a. Tout ce qu'on ne peut pas imaginer à l'instant où on se de parle. Euh, et, et voilà, et j'espère qu'on va se faire surprendre, qu'on va se faire cueillir par des beaux moments, bien, bien sûr. sûr. Et, et voilà, moi j'attends l'inattendu. Excellent, c'est ça que j'attends. Excellent. Merci à vous, les amis, d'avoir suivi euh, cette émission. J'espère qu'elle vous a plu, comme d'habitude. N'hésitez pas dans les commentaires. Euh, comme je dis, je, je suis en train de faire mon calendrier des invités des prochaines semaines. Et euh, la semaine prochaine, j'ai dit DG. La semaine d'après, j'ai personne parce que je suis en vacances. Mais après, il faut tout que je fasse avril, fin mars et, et compagnie. Donc si vous avez quelqu'un que vous avez envie de voir, n'hésitez pas, allez-y, je regarderai pour m'organiser et on verra pour essayer de vous satisfaire au maximum. Zachary Libre, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le 22e épisode de la saison avec JDG, et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir tout le monde